Euh, C'est tu, tu tapes dessus. Tu tapes. Euh, bonsoir. Je vous dis bonsoir au nom de la Carmagnole. La Carmagnole, ça fait quatre ans, cinq ans, à peu près, qu'on a. Donc, je vous dis bonsoir au nom de la Carmagnole qui accueille cette soirée, donc cette soirée du contre sommet, euh, que nous avons organisé et qu'on tenait à faire en, en, en contrepoint du sommet organisé. Donc euh, ah oui. Je recommence. Donc je vous dis bonsoir au nom de la Carmagnole. Carmagnole, qui est un lieu que nous avons créé il y a quatre ans, un lieu où euh, on puisse être un, un point d'ancrage d'un certain nombre de luttes pour la démocratie, pour euh, les luttes sociales, pour la, euh, la culture, pour, euh, pour le climat. On a en particulier pas mal de jeunes associations qui se réunissent chez nous, à savoir les, sur Greenpeace, il y a un certain nombre d'associations, vous pourrez voir. Et donc, ce soir, on a vraiment le plaisir d'accueillir. On a déjà, c'est déjà mercredi, nous avions une première soirée, jeudi, et là, c'est la troisième soirée du contre-sommet que nous avons organisé ensemble avec les gens de l'appel, 60 personnes qui ont répondu à cet appel et qui ont signé cet appel. Et puis, nous sommes un certain nombre à avoir organisé très concrètement ce contre-sommet. Là, ce soir... Euh, je ne vais pas tout de suite vous présenter l'intervenant parce que euh, euh, nous avons une journée un peu, comment dire, un peu mouvementée. Et donc, euh, euh, Riwadi de l'association Survie va vous en dire deux mots. Bonsoir, euh, bienvenue à la conférence Lutte contre l'impunité, Thomas Sankara et le panafricanisme. Euh, Excusez-moi, excusez on demande aux gens de mettre le masque. C'est une condition sanitaire qui a été demandée a, sur laquelle on a été d'accord. Donc, si vous voulez bien le mettre, sauf bien sûr, si vous buvez ou mangez. Voilà, merci beaucoup. Et si vous n'en avez pas, on en a à vendre. Avec marqué Carmagnol, euh, c'est comment déjà euh... Masqué, pas bâillonné. Merci. Alors, euh, en réaction au sommet Afrique-France euh, qui est organisé par Emmanuel Macron et qui a eu lieu aujourd'hui, euh, nous, collectifs d'associations de Montpellier et d'associations nationales, on a organisé ce contre-sommet. Donc, euh, on a organisé sur quatre jours une série d'événements, donc des conférences, des ateliers, des moments de mobilisation aussi. Donc, d'ailleurs, on vous donne rendez-vous demain à 15h au plan cabane juste à côté pour euh, la manifestation. On vous attend nombreux et euh, aussi dimanche matin pour une balade décoloniale. Euh, alors, nous, on est très heureux, le collectif euh, du Contre Sommet. On est très heureux euh, du succès que, que ça a apporté, vu que vous êtes là tous les soirs. Vous êtes nombreux pour nous écouter. Vous nous suivez aussi sur nos réseaux sociaux. Euh, on est très heureux, mais il faut dire que le Contre Sommet a été entaché euh, par l'arrestation arbitraire de nos camarades militants de collectifs sans papiers qui ont été arrêtés hier euh, en, au sortir de la gare euh, du, de sud, du sud de Montpellier. Et euh, nos manifestations, tous les événements que nous avons faits sont euh, déclarés légaux et ils ont été attendus par la police et ils ont été arrêtés. Donc, euh, suite à ça, il y a euh, six militants sans papier qui ont été relâchés, dont cinq avec une OQTF, donc une obligation de quitter le territoire français, et deux qui ont été placés au centre de rétention de Nîmes, donc dans les cra voilà, c'était important d'en parler ce soir pour que tout le monde soit bien au courant et euh, qu'on continue euh, la mobilisation en marge du contre-sommet et avec le contre-sommet pour exiger la libération immédiate de nos camarades et euh, pour euh, dénoncer euh, leur arrestation arbitraire. Euh... Ce soir, on va revenir sur les fondamentaux des résistances africaines et panafricaine, panafricaniste à la France-Afrique, avec le panafricanisme et Thomas Sankara, Azispal. Merci beaucoup, Harry Wadi, qui est très active à survie et qui, qui a été survie à une partie très importante dans l'organisation de ce contre-sommet. Voilà. Euh, euh, les responsables de la soirée de ce soir, les responsables de la soirée de ce soir, spécifiquement, c'est le comité Thomas Sankara de Montpellier. Nous avons euh, l'honneur de faire intervenir Monsieur Aziz Fall, qui va être présenté bientôt, par le président de l'association Thomas Sankara de Montpellier, à qui je donne la parole. Merci, Chantal. Euh, merci en tout cas de, de nous accueillir à la carmagnole et puis merci à vous d'être là pour, euh, pour ce soir, pour euh, cette rencontre, pour cette invitation euh, à partager avec nous, euh, à travers l'intervention d'Aziz bien sûr, euh, euh, l'histoire et la vie et surtout l'idéal d'un homme, euh, homme intègre, euh, Thomas Sankara. Le comité Thomas Sankara, je vais en parler préciemment, rapidement, parce que ce n'est pas le but. C'est un ensemble, de, un collectif de citoyens sur Montpellier hein, qui, au lendemain, du, notamment du 20e anniversaire de l'assassinat de, de Thomas Sankara, nous avons eu à l'époque à, à, à, oui, à manifester cet, cet anniversaire. Euh, dans un élan assez, comment dire, très, très, très marqué, parce que, bon, même avec, la, avec la municipalité de Montpellier à l'époque, on, euh, on avait organisé une, une manifestation d'envergure presque internationale. Euh, au lendemain de, de cet anniversaire, on s'était posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce que bon, ça s'arrête là, euh, est-ce qu'on continue, et puis on avait décidé que c'était bien de poursuivre cette action et de, de garder, euh, oui de poursuivre cette action en, en remémorant cette, euh, tous les ans. Donc, on avait décidé de commémorer, euh, la, malheureusement, l'assassinat du, du leader burkinabé tous les ans. Et, et notamment aussi en soutien à Madame Sankara, Mariam Sankara, qui, qui est avec nous ce soir, euh, nous avions le privilège, le grand privilège de l'avoir dans notre ville à Montpellier et on, nous avait, déci on avait décidé de l'accompagner dans sa lutte euh, pour la justice et l'impunité euh, par rapport à l'assassinat de Thomas Sankara et des deux compagnons. Aziz en parlera tout à l'heure. Voilà, donc euh, le comité existe depuis 2007 euh, officiellement et nous avons pour principal euh, Action de visibilité, la commémoration, bien sûr, du 15 octobre. Mais bon, on se donne aussi comme objectif de relayer les idées de Thomas Sankara, notamment à travers une sensibilisation au milieu scolaire. C'est ce qu'on c'est faire au mieux, puisque dans notre, dans, dans, dans notre, parmi les membres de notre association, il y a quelques enseignants. Et ça nous a donné la possibilité de rentrer dans des établissements scolaire, scolaires et de dialoguer avec la jeunesse en France, bon, sur Montpellier. Et, et voilà, de temps en temps, en partenariat avec la, la Maison du Tiers-Monde, notamment dans le cadre de la quinzaine du Tiers-Monde, on a aussi participé à des, à des actions locales. Peut-être un peu moins avec la cravagnole. Bon, mais ce soir, c'est réparé, on y est. Mais on a déjà eu l'occasion de, de travailler ensemble aussi, de, de collaborer. Voilà, donc le comité Thomas Sankara est dans le, dans le paysage local, au niveau associatif. Et nous sommes donc ravis euh, de dialoguer avec vous ce soir. C'est Aziz qui parlera de l'homme, Thomas Sankara, de son œuvre, de son, de son idéal. Et puis aussi, euh, il nous parlera de l'actualité qui nous rattrape en ce moment, puisque, euh, puisque s'ouvre la semaine prochaine à Ouagadougou euh, le procès pour la justice, enfin, le procès pour euh, l'assassinat de Thomas Sankara et de ses douze compagnons. Voilà. Donc, euh, je, je laisse la parole à Aziz Fall, qui nous vient du Canada. Excusez-moi, je, j'ai oublié de le présenter. Bon, il est principal, il est politologue de, de formation, enseignant au, au Canada, mais il est surtout, dans le cadre de la lutte pour, contre l'impunité, un des coordinateurs du comité international justice pour Thomas Sankara. Donc c'est à ce titre-là qu'il qu nous, qu nous fait l'honneur, le plaisir d'être nous, et c'est quelqu'un qui est, qui est très, comment oui, très engagé, très impliqué dans cette, dans cette, dans cette dynamique, dans cette dans cette aventure. Voilà, je lui laisse la parole euh, et on va l'écouter. Ça commence bien. Je t'ai hein. payé pour ça. C'est le président, donc euh, <rire> j'ai réchauffé la place. Alors écoutez, je suis tout à fait honoré et enchanté d'être parmi vous. Euh, plus près le micro, d'accord. Je savais que tu allais me saboter ma conférence. Tu fais exprès en plus, tu fais exprès. C'est ma copine, donc ça va. On s'est rencontrés hier. Alors ça va le micro, je peux, je peux commencer si, si tu te mets devant le président, ça va pas. Justement, c'est... Bon, alors, comme je disais, je recommence, j'étais enchanté d'être parmi vous ce soir. Et euh, plus proche, ça va J'ai une voix de stentor, vous allez être saoulé au bout de quelques secondes, là, vous allez voir. Et euh, donc, c'était la... Je crois que c'est la troisième fois que j'ai la chance de venir à Montpellier. Je suis venu présenter euh, mon film euh, « Africom Go Home » qui parle des bases militaires américaines en Afrique. Et là, ma mémoire fugineuse m'a joué un tour. J'étais sûr que c'était, euh, finalement, c'était en 2014. Voilà. Mais j'étais venu avant, en 2007, pour notre fameuse tournée pour le 20e anniversaire. Et donc, j'ai eu quand même la chance euh, de venir, mais toujours en coup de vent. Et là, cette fois-ci, grande chance, je vais rester quatre jours. Donc, je découvre la ville qui est magnifique. Et euh, évidemment, euh, est la population très attachante. Et je suis non seulement bien tombé, puisqu'on est dans un contre-sommet. Et donc, euh, comme par hasard, Montpellier est effectivement, comme vous le savez, euh, l'hôte d'un sommet que nous, nous appelons toujours France-Afrique, mais qu'on appelle Afrique-France et qui est dans une formule assez euh, innovante, je dirais même inédite dans le monde, puisqu'il s'agit d'un pouvoir exécutif euh, qui, euh, comme on dit en anglais, « bypass », donc euh, contourne ses pairs et invite des pans de nos sociétés civiles, des pans dits dynamiques, donc des cadres euh, d'entreprise, des jeunes euh, dans les milieux du design, de la culture, etc. Les grands enjeux fondamentaux ne sont pas abordés, les enjeux qui fâchent ne sont pas abordés, mais apparemment, ça va aider à reformuler la politique étrangère française en Afrique. Ce que nous saluons, puisqu'au fond, on a toujours demandé ça. Euh, et pour cela, on a même coopté certains de nos intellectuels afin qu'ils aident la France, qui a visiblement du mal à trouver toute seule comment elle doit régler des problèmes de sa politique étrangère. Donc, c'est bien une portion d'Africains euh, avec lesquels je suis arrivé de mon vol de Paris. Euh, J'ai pu en poser quelques questions, savoir qu'est-ce qu'ils venaient faire. Et je voyais qu'ils étaient en fait relativement dépolitisés pour la plupart. Et je me suis dit, mais. Si c'est eux qui vont nous aider à reformuler la politique étrangère, on est mal barré quoi. Par contre, ils connaissent euh, leur spécialité. Il y en a qui était un design, l'autre qui était mon voisin d'à côté qui parlait euh, moindrement français, qui venait du Rwanda et l'autre qui était congolais connaissait très bien aussi le milieu de la programmation. Ils avaient des startups et donc on les avait choisis. J'ai voulu savoir, mais pourquoi eux et pas d'autres euh, Donc visiblement, il y a quelque chose et il y a un style. Euh, que le président Macron semble inaugurer. Maintenant, je me pose la question si les autres pays de l'OCDE vont le suivre dans la démarche d'aller chercher de l'aide dans nos sociétés civiles pour reformuler leur politique. Alors, j'ai hâte de voir le modèle scandinave, le modèle britannique, euh, etc., etc. Tout ce que ça pose, c'est en fait le fait qu'effectivement, nos leaders africains euh, ne sont pas nos vrais leaders. Donc, ça veut dire d'une part que ce système néocolonial de croissance qui commence à s'épuiser a visiblement perduré, il est sénile, il doit être remplacé, ça veut dire que nos leaders ne sont pas représentatifs, mais ça veut dire aussi que nos sociétés civiles ne seraient pas si dynamiques. Et moi, je pense un peu comme Gramsci et Marx, qu'en fait, c'est la société civile qui permet l'État, c'est la vitalité d'une société civile qui permet l'État. Et c'est clair que nous, Africains, avons des devoirs à faire. C'est de la société civile que est partie cette lutte contre l'impunité. Donc c'est des organismes non subventionnés comme le nôtre, le groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique, euh, qui a eu l'honneur de soutenir Mariam Sankara dès le début euh, de cette odyssée que je vais vous raconter. Et effectivement, cette société civile peut être dynamique, mais elle n'est pas invitée au sommet. Elle continue d'être invitée au contre-sommet. Et c'est tant mieux. Parce que là, on peut se dire les vraies choses. Donc ce que je vais vous dire ce soir, ben, je n'aurais pas pu le dire là-bas. Alors, je vais essayer d'être plus ou moins bref, dans la mesure où on m'a demandé quand même d'expliquer l'expérience de la seule dernière révolution hein, sur le continent africain, la révolution Burkinabé. Quand on dit révolution, c'est un effort de changer les rapports de production. Et effectivement, c'est un des rares pays, même malgré la chute de l'apartheid, malgré les printemps arabes, etc. C'est un des rares pays où on a assisté véritablement à un effort de changement du paradigme du développement. Et ça a été très bref ce qui a le mérite de pouvoir permettre une analyse, au fond, sur quatre ans, ce n'est pas très long, mais suffisamment pour avoir non seulement marqué les esprits et le personnage qu'il a incarné, un peu comme Thierry Guevara, mort et fauché jeune, euh, incarne l'idéal révolutionnaire. Alors cet épisode, il est tout à fait particulier parce qu'il faut comprendre que la Haute Volta, c'est un pays à l'époque qui a été démembré et remembré avec la Côte d'Ivoire. C'est un peu un pays enclavé, pauvre, qui a servi principalement de main-d'oeuvre à l'imposition de la culture de traite de euh, cacao-café. Donc c'est un pays subalterne dans la condition déjà des pays euh, en développement. Donc c'est un, un parent pauvre du précaré français, euh, un État qui a été relativement marginalisé. Et historiquement, comme je dis, il a été remembré. Et c'est intéressant parce que tout à l'heure, nous avons eu une autre session, où nous avons parlé des questions de démocratie. Je rappelais que nos sociétés africaines, parce que j'entendais certains dire que la démocratie n'existait pas chez nous, je rappelais, juste en passant, que l'État naît en Afrique, dans des à ceux qui pensent qu'il naît euh, en Grèce ou ailleurs, l'État né en Afrique il y a plus de 7000 ans, il, il, a, il est exprimé avec un système bureaucratique, avec un chef d'État, avec des modes de régulation. Et la particularité des sociétés africaines à État ou même sans État, c'est qu'ils ont créé des modèles de régulation, c'est-à-dire des modèles de, qui freinent les abus du prince. Et donc, dans le cas du Burkina Faso, l'ancien Haute Volta, l'Empire euh, euh, Mossi, le Moronaba, qui n'est pas l'empereur de ses sujets, qui n'est que celui qui représente l'univers, et donc une sorte de monarque, il a un exercice démocratique qu'aucun monarque ne fait, tous les jours, il selle son cheval et il quitte. Il quitte son peuple et son peuple le retient une journée de plus. Alors aujourd'hui, c'est devenu folklorique, la sortie du Moronaba. Mais c'est ça, en fait. C'est un système de révocation automatique, démocratique, qui existait. Et les modes de régulation de nos sociétés étaient très nombreux. Et donc, euh, n'eût été les trajectoires arabo islamique et occidentales. Euh, je ne veux pas... Euh, évidemment par nostalgie embellir, mais je vais expliquer que nous avions des systèmes démocratiques qui fonctionnaient et qui, bien sûr, dans leur inégalité, car c'était des sociétés ou de caste ou des sociétés aristocratiques, pouvaient être tout à fait rétrogrades, comme fut et rétrogrades les sociétés médiévales, etc. Mais que ce soit sur la question de la condition féminine, par exemple, les acquis des femmes africaines étaient de loin plus avancés que la plupart des autres contrées, et c'était des droits démocratiques. Nous avions des sociétés matrilinéaires, nous avions des sociétés même qui étaient matriarcales, où des femmes ont régné au pouvoir, etc. Donc, sans embellir le Burkina, euh, avant qu'il ne devienne Burkina, et donc la Haute-Volta, pays qui a été satellisé par l'œuvre coloniale. Et les voltaïques, comme les Maliens et les autres, vont être les sous-fifres de l'armée française dans les deux conflits mondiaux et vont être mis en contribution à l'effort de guerre, de reconstruction et l'effort de développement de la France, qui, euh, évidemment, sans les colonies, ne serait pas ce grand pays qu'on prétend. Donc, la France est... Articulée sur une tentacule de formation sociale euh, dont elle a su tirer l'essentiel de son pouvoir. Euh, et donc, lorsqu'arrivent les moments des indépendances, la France, à la différence euh, du communisme britannique, a du mal à lâcher du lest et donc organise avec la loi 4 de fer et, et de Gaulle, qui allait dans le pays où j'étais, qui disait vive le Québec libre au Québec, mais dans nos pays, il n'était pas pour nos indépendances réellement il voulait garder dans le dispositif la collaboration avec la France, et donc ils ont gardé effectivement des leaders qui faisaient la politique que la France voulait. Et donc, dès les débuts, on a pu voir l'aptitude de la France, notamment avec le cas de la Guinée, puisque la Guinée a dit oui à l'indépendance dans le référendum d'autodétermination en 1957, alors que les autres se sont alignés au déciderata de la France. La réaction de la France en Guinée, ça a été de fabriquer des faux billets pour faire tomber la monnaie guinéenne. Et ça a été aussi de faire boycotter la bauxite de la Guinée dans l'univers occidental. Et c'est ainsi que le Canada, le Québec, a acheté à un vil prix la bauxite guinéenne, qui tombait bien puisqu'au Québec, la révolution tranquille commençait et c'était l'enarchement des rivières. Et on a pu faire l'hydroélectricité et vendre de l'aluminium l'aluminium, les grandes firmes comme Alcan, comme Reynolds, les premières grandes multinationales, ont pu acheter la bauxite de Guinée à très bas prix. Donc c'est juste pour vous dire que ce qu'on vit aujourd'hui est un, un long processus dans lequel la Haute-Volta n'était qu'un petit maillon absolument insignifiant par rapport à une Afrique dite utile. Donc les travailleurs voltaïques allaient travailler, surtout euh, en Côte d'Ivoire, dans l'économie de plantation. C'est un pays qui, euh, quand il arrive à, à, aux indépendances, un certain Maurice Yameogo, qui est pincé euh, en, en nuit de noces avec une jeune de 19 ans, je pense, à Copacabana, et qui se fait renverser hein, dans ce régime. Il va y avoir une succession de coups d'État, mais à mesure qu'on avance, on, a, on voit au niveau du leadership des gens qui sont plus éveillés au niveau du politique. Et euh, lorsque l'équipe de Saïd arrive au pouvoir, il nomme effectivement un jeune euh, militaire impétueux euh, comme premier ministre. Et ce jeune militaire est effectivement différent des autres. Il a une conscience. Il dit lui-même euh, qu'un militaire sans conscience politique, c'est un criminel en puissance. Donc, euh, il fait partie de militaires qui ont une conscience sociale. Euh, il est animé de valeurs euh, plus ou moins chrétiennes, humanistes, communistes. Et donc, il, il s'est fait un peu tout seul. Il est allé à, à l'école euh, à Madagascar. Et là, il a pu confronter ses vues avec euh, d'autres camarades. Il est donc revenu non seulement aguerri intellectuellement, mais atypique dans les rangs militaires. Et très vite, euh, il va se démarquer au sein du leadership. Et c'est ainsi qu'il sera remarqué par ce régime. Mais évidemment, comme il avait un franc-parler, il était plutôt euh, impétueux. Très vite, il s'est retrouvé en prison. Alors son camarade et plus que frère avec lequel il a fait l'école à Madagascar, à organiser aussi les, les éléments de l'insurrection populaire, parce que les gens étaient mécontents, il était déjà populaire. Et il va y avoir donc ce qu'on a appelé un coup d'État, qui était un coup de force, mais en même temps une insurrection populaire pour le libérer et le porter au pouvoir. Alors jusque-là, la Haute-Volta, c'est un pays toujours insignifiant. Donc c'est un énième coup d'État, il n'a aucune importance euh, véritable, euh, les services français regardent ça d'un œil plus ou moins bon, euh, qu'est-ce que c'est ce truc-là encore sauf que là, on a une rupture euh, les seuls modèles qui ressemblent à ça, c'est les modèles cubains donc euh, on voit euh, une grande influence du modèle cubain en fait avec les CDR, des jeunes euh, qui quadrillent avec un processus révolutionnaire mais on voit une rupture déjà dans les textes au niveau doctrinaire on, euh, la déclaration euh, du document d'orientation populaire est un document de réformes fondamentales, on voit qu'il euh, va y avoir une réforme agraire, il y aura euh, une redistribution en faveur des paysans, qu'il y a donc un niveau de vie qui va changer, que la petite bourgeoisie qui dispose des avantages, ainsi que la moyenne bourgeoisie, va se retrouver repoussée, qu'eux-mêmes vont se sacrifier comme classe politique en coupant dans leur salaire. Par exemple, les véhicules de fonction seront annulés, ils vont voire des petits véhicules qu'ils vont conduire eux-mêmes, et le train de vie va être immédiatement coupé. Alors le changement le plus brutal, c'est vraiment au niveau de la condition des femmes, puisque la société entre-temps que je vous avais décrite dans les termes assez idylliques a eu le temps d'être remodelée au fil des siècles par l'islam, la chrétienté, la colonisation, et donc on a reformaté une société qui est hybride, hein, la société coloniale est hybride, et dans cette société, les femmes ont perdu beaucoup. Et voilà, du coup, un type qui arrive et qui dit non seulement les femmes sont les égaux, les égales des hommes, mais les hommes qui se disent égaux doivent, par leur comportement, changer leur mentalité, changer leur comportement. Donc, il décrète des gestes très symboliques, aller au marché, ce qui était dégradant pour les hommes. Donc, euh, la semaine contre les maris pourris où les mecs devaient aller euh, avoir l'odieux d'aller faire les courses devant tout le monde et voir quel est le coût de la vie, comment les dames se débrouillaient pour faire tenir un foyer. C'était une révolution. Et d'ailleurs, des années plus tard, vous voyez, c'est un des rares pays où vous voyez encore des femmes à moto, à vélo, alors que même dans les pays voisins, vous n'avez pas cette scène. Donc les femmes ont été très vite euh, posées. Et c'est ça qui est important dans la promotion des femmes et le changement des mentalités masculines, c'est que lorsqu'il euh, y a des incitations sociales avec une ouverture politique, on voit la vitesse avec les la, la, laquelle les femmes se saisissent des leviers de décision et participent plus rapidement à l'édification d'une société nouvelle. Donc, il y a eu un bouleversement vraiment qualitatif qui s'est passé euh, et dont euh, ce, cet élément de la condition féminine était clairement un des facteurs marquants qui a amené immédiatement l'attention des femmes de la sous-région sur ce modèle. Les jeunes euh, ont été très vite embrigadés dans le processus révolutionnaire D'abord, dans les campagnes de reboisement, puisque l'écologie faisait partie de la stratégie dans un pays sahélien, il fallait rebâtir et même les étrangers on leur demandait de planter des arbres qui passait comme geste de contribution volontaire à l'édification de ce pays vert qui devait être construit. Et donc, la coopération internationale, qui est souvent mal nommée, a fait plutôt refus. C'est-à-dire qu'au lieu d'assister le Burkina, les pays qui étaient au chevet de nos pays, qui vivent de nos misères, se sont retirés. Donc, pour euh, leurs soins de, de, de santé, pour construire leurs infrastructures, ben, ils se retrouvaient avec euh, les abonnés absents. Donc, le Burkina a dû refaire de lui-même, avec son peuple, l'essentiel des choses. La bataille pour l'autosuffisance alimentaire, personne ne pensait qu'il la gagnerait. Il la gagnée en l'espace de deux ans. On a réussi à redresser l'équilibre vivrier du pays, et même la FAO a dû reconnaître les satisfaisies. Au niveau des vaccinations, ils ont mis l'armée et les forces de défense de la Révolution en effet, les campagnes de vaccination commando et l'OMS a dû reconnaître que ce pauvre petit pays enclavé et vraiment pauvre a réussi à vacciner sa population alors que la plupart des pays africains avancés et même certains pays avancés n'avaient pas pu atteindre cela. Alors ces petites réalisations qui somme toutes peuvent paraître aujourd'hui euh, insolites ou secondaires, elles détonnaient. Pourquoi elle détenait Parce que justement, l'ajustement structurel arrive dans une période euh, qui est effectivement la fin du modèle d'endettement colossal. Les pays ont passé 20 ans à payer des dépenses d'infrastructure et se sont endettés. Alors résultat, les pays africains, pour payer leurs dettes, ont été soumis à des exigences d'intégration dans l'économie mondiale par les mesures euh, ONI que tout le monde connaît aujourd'hui, celle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, qui désengageaient l'état de l'économie couper dans les dépenses sociales de l'État, donc euh, santé, éducation, etc., pour payer la dette, euh, libéraliser, donc privatiser les services publics au, nom du, au, au privé et mettre tout dans le marché et coopter la société civile qui devenait l'enclave de courroie de transmission du néolibéralisme qui se mettait en place. Ça, c'était l'ambiance qu'il y avait dans tous les pays de la sous-région et, évidemment, qui n'avait pas lieu au Burkina, puisque le Burkina allait dans la trajectoire différente de la mondialisation. Donc, il était absolument impossible d'avoir une oreille attentive des pays occidentaux sur ce, ce pays-là, qui au début, comme je l'ai dit, était insignifiant, mais tout d'un coup, devenait intéressant idéologiquement. Donc, il s'agissait d'arrêter euh, le modèle avant qu'il n'aille trop vite. D'autant plus que les jeunes de la sous-région et les jeunes du, du Burkina commençaient à découvrir par séduction euh, le, le caractère absolument rapide de ce développement. Alors, ce développement, c'est quoi C'est un développement autocentré. Un développement autocentré, c'est lorsqu'on compte sur ses propres forces, lorsque on rompt euh, notre dynamique de développement en soumettant notre marché extérieur euh, à l'extraversion, on, on inverse cela, on va sélectivement emprunter des relations extérieures, mais qui sont cette fois-ci subordonnées à l'intérieur. Donc, on fait un marché intérieur de biens de consommation de masse. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous devez produire des produits du Burkina et vous devez d'abord les consommer au Burkina. Donc, ça oblige à recréer un système euh, industrieux, de recréer un système d'artisanat, de créer une autosuffisance alimentaire et diversifier pour que le marché soit quand même produit et qu'il y ait une stratégie de plein emploi. Alors ça, on a toujours dit que ce n'était pas possible, oubliant que les États-Unis eux-mêmes ont fait ça, avec le boycott du thé de Boston, L'Allemagne a fait ça hein, avec les landers et leur système. Ça, ce pas des pays euh, socialistes, hein, je le rappelle. Le Japon a échappé de la périphérisation de la même façon avec les stratégies de l'ITS. La Suisse, même, euh, en amont et en aval des agricultures, on a construit cette agriculture, l'autosuffisance. Ensuite, on a développé des niches euh, au niveau donc, des secteurs industriels, la confiserie etc. Donc, ces modèles qui ne sont pas des modèles socialistes, euh, évidemment, on peut surtout donner l'exemple de la Chine, qui était le modèle auto-centré par excellence, qui a su alimenter sa population et ensuite moderniser son système industriel. Et vous voyez le résultat. Il faut dire que la Chine est différente des pays africains. Elle a été freinée dans son développement à une certaine époque. Elle n'a fait que reprendre, évidemment, certains éléments de euh, ses capacités. Mais toujours est-il que euh, ce développement autocentré était donc incompatible avec l'ajustement structurel qui était l'air ambiant de la mondialisation. Donc Thomas Sankara ne verra pas euh, la période de 1989 qui est l'accélération. Pourquoi accélération Parce que c'est la chute de l'apartheid, la paix et la glace noche en 1989. Et donc, à ce moment, on n'a plus la guerre froide. Et là, le néolibéralisme a les des franges pour accélérer la cadence que je viens de décrire. Donc, lui, il vit de 1984 à 87 une expérience, au début strictement locale, qui va évidemment poser des contradictions, puisque quand vous faites ce genre de mesures, la petite bourgeoisie, ce qui avait les privilèges, se sentent, se sentent mal. Euh, elle, euh, Il donne l'exemple, lui, par son train de vie, mais ça ne veut pas dire que les autres y sont contents. Et donc, euh, l'avant-garde révolutionnaire euh, pêche un peu, donc, ce que j'expliquais, par une sorte de volontarisme. Alors, ce n'est pas parce qu'on décrète la révolution, il faut que le peuple soit capable de suivre le rythme de la révolution. Et si vous allez trop vite, évidemment, le peuple qui est votre seul soutien, ben, s'il ralentit, les, les autres, vous sentez la laine fétide de tous les gens qui, autour, ne veulent pas réussir sur votre révolution. Donc, il y avait relativement, un peu comme ça existe dans toutes les gauches, des différences idéologiques dans les groupements de gauche révolutionnaire pour d'obédience différentes, qui, évidemment, comme partout, passe plus de temps à se chamailler plutôt que lutter contre l'ennemi objectif. Donc euh, le Burkina faisait partie de ça, vous connaissez bien ça en France, comme partout il y a la gauche, les, les problèmes crypto-personnels et les divisions intestines. On commençait à miner le, le, le noyau révolutionnaire. Mais euh, c'est plutôt les tendances bourgeoises au sein de certaines de ces factions et l'appel de plus en plus intéressé des forces néocoloniales euh, qui se remettaient en place. Et donc... Euh, Compaoré, Lingani et Zongo, qui étaient, enfin, si vous voulez, les trois mousquetaires, lui étant d'Artagnan. Hein, donc, ces trois mousquetaires ont commencé à fomenter, en fait, euh, des stratégies euh, de, de rupture avec euh, le régime de saint -Kara. Alors, ce régime, euh, il s'est montré très vite extrêmement incisif sur la, la coopération internationale. Donc, euh, son soutien à la lutte contre l'apartheid a été sans compromis. Vous vous souvenez probablement du, des relations acrimonieuses avec Mitterrand, lorsque... Mitterrand a reçu Peter Botta, mais parce que la France soutenait l'Apartheid, comme la Grande-Bretagne, comme la plupart des gens. Nous, qui étions dans le réseau contre l'Apartheid à l'époque, avons démontré les filiations financières militaires de l'Occident en Afrique du Sud. Et Thomas Sankara savait très, très bien que seules des sanctions véritables contre le régime d'Apartheid pouvaient desserrer l'étau de ce régime immonde et que c'était la seule façon de, de faire tomber. Donc, il n'était pas question de transiger et de continuer à soutenir, même de les recevoir. Lorsqu'on interdisait le vin sud-africain, lorsqu'on on allait jusqu'au boycott sportif, on ne pouvait pas recevoir le chef d'État euh, d'un pays d'apartheid. Donc, c'est sûr que ce qu'il avait dit franchement n'a fait que révéler, en fait, le hiatus de plus en plus grand qu'il y avait entre son régime. Euh, Mitterrand, n'oubliez pas, c'est un socialiste. Hein, donc, en principe, il est ouvert aux valeurs que j'ai... En fait, il est censé promouvoir, ces valeurs. Mais là, il était en contradiction, puisque... Ça venait heurter le dispositif structurel de la France. Et donc là, quelques mots sur le dispositif structurel de la France. Quand j'expliquais euh, ce que Focard et, et copains ont fait dans le cas de la Guinée, euh, je ne suis pas venu là pour euh, tourner le fer dans la plaie, mais les pogroms français, que ce soit au Cameroun à Madagascar, faits avec des, des suppléances et des supplétifs africains, c'est de légion. Donc c'est documenté, on sait comment euh, la France peut être autant la France des Lumières, liberté, égalité, fraternité, qu'elle peut développer des exactions et des pillages. Donc, euh, cette relation, Mitterrand disait qu'il allait la changer. Et euh, Thomas l'a pris au mot. Il l'a pris au mot en, en, en disant, bah « ben Oui, mais justement, ça tombe bien, nous, on est en train de changer. Est-ce que vous allez nous suivre ?» Alors, euh, la première réponse est arrivée très rapidement sur la question de la dette, où Thomas voulait créer un front d'opposition au paiement de la dette. Car objectivement, la dette, on l'avait déjà payée. On l'avait payée plusieurs fois. En fait, c'est à nous qu'on doit. D'accord Mais il fallait qu'on la paye. Donc, on ne parle pas de réparation de l'esclavage, on ne parle pas de réparation de la colonisation, on parle de l'argent contracté pour édifier un modèle néocolonial de croissance qu'on n'a pas choisi. Et on s'est endetté pour ça. Donc, cet argent, en fait, on ne le devait plus. C'est une dette odieuse. Euh, mais il fallait la payer. Alors, Sankara dit, on ne la payera pas. Mais c'est sûr que si je suis le seul à dire qu'on ne la paiera pas, ben je ne serai pas là au prochain sommet, dit-il, à ses euh, collègues af euh, africains et qui ont tous applaudi. Mais au fond, en applaudissant, parce qu'il leur a dit « Si vous avez le moyen de payer, allez à la Banque mondiale et payez. » Et aucun n'avait les moyens de payer. Tout le monde a dû emprunter pour payer. Et lui, n'empruntait pas en disant « On va compter sur notre propre force, on va serrer nos ceintures, mais on va y arriver parce qu'on va changer le niveau de vie de nos masses on va relever le niveau des masses laborieuses. Donc, ce n'est pas du champagne pour quelques-uns, c'est de l'eau. Et l'eau dans le Sahel, c'est la chose fondamentale. Alors, vous qui êtes dans des sociétés où le développement est avancé, évidemment, euh, l'eau, ça vous paraît comme quelque chose euh, voilà, d'accessible. Mais l'eau, c'est le développement. Quand vous arrivez et que vous ouvrez un robinet, vous laissez couler l'eau, vous brossez les dents, Hein, en train de vous brosser, ah j'ai un petit bouton là, vous regardez le bouton sur le miroir, vous êtes en train de vous raser chez les messieurs ou les dames, etc. Cette eau qui coule, cette eau qui est si vitale, qu'on prend pour acquise, le développement signifie que quand elle rentre dans les égouts et qu'elle va dans les égouts, elle sera retraitée, d'accord, et qu'elle revienne dans le système d'aquaduc. Quand vous urinez, c'est cette même eau qui rentre, qui va dans les eaux usées, qui va être retraitée et qui revient dans le système d'aquaduc potable de la ville. C'est ça le développement pour ceux qui comprennent pas ce que ça veut dire ça veut dire que l'eau que quelqu'un a bu vient de quelqu'un d'autre qui l'a bu avant lui le développement c'est ça alors lui il dit ce développement non seulement il est encore calculé dans notre pays non pas par seulement l'accès de l'eau dans un rayon de 7 km et on le calcule par le nombre de nourrissons qui est capable de vivre de 0 à 1 an combien d'enfants sur 1000 qui ont accès à cette eau vont survivre c'est par cela qu'on qu'on indice vraiment clairement le niveau de développement. Alors, c'est clair que lui, il dit, « Mais moi, ma priorité, ce n'est pas du champagne pour une quelques privilégiés, c'est que tous les gens aient accès à cette eau qui soit potable. Et je veux que notre peuple ait accès à cette eau. Et pour cela, il faut que nous, nous fassions, nous qui sommes dans les classes privilégiées, fassions le sacrifice pour que les masses laborieuses aient accès à cette eau. » Donc, évidemment, vous voyez, pour dire en quelques mots, il ne pouvait pas être en accord avec la mondialisation en train d'arriver. Et il s'est très rapidement aliéné des ennemis dans ce complot. Et donc, le jour du complot, en fait, il s'était déjà déroulé euh, un bon trimestre dans lequel des traques incendiaires euh, insultants faisaient de plus en plus surface la zizanie au sein du noyau dirigeant. Mais euh, on a aussi les preuves euh, d'allées et venues de forces libériennes dans la sous-région, euh, des gens qui voulaient faire euh, un renversement de coup d'État au Liberia. On voyait le bruit de bottes aussi d'agents de, de, euh, des services euh, occidentaux. Donc on voyait euh, effectivement une agitation de déstabilisation euh, dans euh, cette, déjà cette période-là. Et donc euh, les rumeurs du complot faisaient de plus en plus euh, surface. Et l'idée c'était que Sankara lui-même euh, voulait fomenter quelque chose pour arrêter les trois autres mousquetaires. Ce qui était faux, car c'est eux qui faisaient par intox courir ce bruit. Sankara, non seulement, n'était pas du tout en position militaire de faire ce coup, l'essentiel des forces militaires était aux mains de ses camarades. Lui-même disait qu'il fallait qu'on dépasse les contradictions de la révolution en, en soit défroquant comme militaire ou créant un grand parti de masse pour poser les problèmes de fond. Donc ça aussi, c'est quelque chose que ses camarades ne voulaient pas. Et il était lui-même prêt à démissionner si on lui faisait la démonstration que c'était lui le problème. Il l'a dit à maintes même fois, je démissionne, il n'y a aucun problème. Donc en fait... Euh, ceux qui ont fait ce coup ont fait ce coup sciemment ils ont comploté et ce jour-là euh, il a convoqué ses camarades au conseil de l'entente et euh, est arrivé en trombe une série de véhicules ils arrivaient toujours euh, plus ou moins militarisés avec euh, leur kalachnikov donc c'était pas nouveau qu'ils arrivent en trombe et sauf que cette fois-là c'était des ses camarades qui sont arrivés et dès qu'ils sont arrivés ils ont commencé à canarder et ils sont rentrés dans la salle du conseil de l'entente et lui-même s'est levé et a dit aux autres ne bougez pas, je sais que c'est pourquoi il est sorti les mains levées. C'est ce qu'a dit le seul témoin vivant de cette tuerie qui a dit cette scène. Et effectivement, plus tard, lorsqu'on va faire exhumer son corps, les impacts de balles sont dans ses aisselles, montrant clairement qu'il avait levé ses bras. Donc, il a été lâchement assassiné, ainsi que euh, la plupart de ses camarades dans la salle, et l'autre est passé pour mort parce qu'il était couché dans, dans le sang des autres. Sitôt que cet assassinat euh, a été fait, euh, on, ils se sont empressés d'aller chercher des. Les euh, géoliers sont allés chercher quelques prisonniers et ils ont creusé à la hâte des tombes et ils les ont enfuis rapidement. Et là, avec la stupéfaction, on a vu euh, Blaise apparaître. Donc Blaise n'était pas mort parce qu'ils étaient comme euh, voilà un duo. Il était indemne et c'est eux qui revendiquaient euh, la rectification de la révolution. Alors, le même trio est resté en selle pendant quelque temps. À ce moment-là, je dois redire que Blaise Compaoué était officiellement ministre de la Justice. Donc, ils vont créer un certificat de décès disant que Thomas est mort de mort naturelle. Ce certificat a duré jusqu'en 2006, lorsqu'on a pu le faire rectifier, et euh, avec 12 autres personnes en même temps. Hein. Et donc, euh, ce qui semble être complètement odieux, mais ils ont mis des médecins militaires pour signer ça, on n'a jamais su exactement où était sa tombe. Et là, au début, comme ils savaient qu'ils ne pouvaient pas brutalement changer le cours de la Révolution, parce que les femmes, les jeunes, étaient déjà dans la, dans la lancée, ils se sont employés dans les premiers mois à tenir un discours révolutionnaire. Mais très vite, on a vu qu'eux étaient plutôt le partisan du champagne pour quelques-uns. Et euh, la restauration avec la France, et avec tout le dispositif de la France-Afrique a recommencé. En l'espace de quelques années, Blaise Comparé a réussi a supplanté Oufoué euh, qui était donc l'agent de la France-Afrique dans la sous-région, en devenant, lui, le nouveau parrain de la France-Afrique. Ça a pris du temps, mais il a réussi. Il a réussi en rentrant dans les mesures d'ajustement structurel de la Banque mondiale, du Fonds monétaire et de la France, qui l'ont évidemment soutenu financièrement comme le modèle à suivre. Et qu'est-ce qu'il va faire Avec les avocats canadiens, ils vont faire la réfection des codes miniers. Donc, c'était revoir le dispositif de souveraineté sur nos ressources naturelles. Dans le cas du Burkina, c'était principalement les mines d'or. Là, on ne parle pas d'or payeur, on parle de firmes multinationales qui vont obtenir à des prix défiant toute concurrence l'accès à nos ressources. Et donc, du coup, les pays africains qui avaient gagné dans la première partie de leurs indépendances des espaces de souveraineté se sont retrouvés à devoir brader leur économie à des prix vils, avec des 4 à 7 de redevances sur leurs ressources. Et c'est ça qui s'est passé dans l'histoire de, de l'Afrique, dans les zones les plus éminemment riches, comme le Congo, qui est un scandale géologique, cette situation de réflexion des codes miniers va ouvrir la porte, la boîte de Pandore, aux firmes multinationales qui vont se ruer sur les ressources avec l'occupation militaire du Congo, grâce au Rwanda et à l'Ouganda, qui ont pillé littéralement euh, la région dans la zone du Kivu et du reste et qui ont permis euh, la sortie du cobalt et du coltan, qui a permis que l'essentiel de l'humanité ait des téléphones cellulaires et des ordinateurs. Et ça, c'est sur la mort de plus de 6 millions de Congolais du fait de ce pillage. Et donc, c'est cette réfection des codes miniers partie à partir du Burkina qui s'est généralisée à l'échelle du continent et qui a défait l'ossature des souverainetés africaines. En même temps, euh, arrivait un autre syndrome encore plus dangereux et pernicieux, c'est que euh, la Chine, ayant la capacité euh, de se développer très vite et avec des appétits féroces euh, en termes de ressources naturelles, s'est retrouvé donc très vite, objectivement, dans cette ouverture des marchés, comme un des compétiteurs de l'Occident. Alors du coup, les, les Chinois se sont retrouvés sur les marchés africains, en compétition aussi avec les autres européens, mais avec des autres acteurs comme les Indiens, parce que le libre-échange et le libre-marché ouvrent évidemment les perspectives à toutes les autres économies. Du coup, à ce moment, il fallait freiner la Chine. Et la seule façon de freiner la Chine, c'était la déstabilisation sécuritaire de la sous-région, ce que j'appelle le Sahelistan. Et là, on va défaire euh, la Libye, la Libye qui était un des pays qui a soutenu Sarkozy dans sa campagne électorale, qui était le pays qui venait de lancer une contre-offensive contre ce que je venais de vous décrire, c'est-à-dire ce néolibéralisme ambiant. Kadhafi, euh, qui avait échoué à être le chef des, des Arabes, si vous voulez, se sent investi du rôle d'être le chef des Africains. Et donc, avec ses financements, il parvient à restaurer. Euh, l'unité en fait, du continent en changeant l'organisation de l'unité africaine qui devient l'union africaine et en se lançant dans un plan euh, pour un, une banque interafricaine qui remplacerait la banque mondiale en Afrique euh, le système de satellite qu'il paye, donc pour, grâce à Kadhafi, les gens utilisent des téléphones cellulaires donc ils payent littéralement la fibre optique au niveau du satellite et ils parlent d'une armée continentale d'intégrer le continent, etc. Donc évidemment, il devenait extrêmement dangereux pour le dispositif occidental surtout que en même temps qu'il faisait ça, il avait ouvert ses capitaux en signe de, de manque de défiance contre l'Occident. Vous savez qu'il a eu un passé plutôt euh, euh, qui sentait le souffle. Il a à participé à des attentats en Occident, donc il voulait se racheter. Il a donc ouvert son capital aux intérêts occidentaux, d'où euh, le compagnonnage avec Sarkozy et tout ça. Mais il devenait encombrant et dangereux. Donc, en abattant euh, euh, la Libye, et ça, c'est une vieille histoire, parce que, bon, là, je vous renvoie à beaucoup plus longtemps, l'Occident, euh, avec l'histoire de la Libye, la, la, la route de la reconquista la Tripolitaine, c'est une vieille histoire. Hein. Il y a eu déjà au siècle bien plus longtemps des accointances entre l'Occident et cette partie, mais là, c'était un remake. Et donc, avec les Américains, ils vont défaire la structure de la Libye, euh, qui est le, le seul pays du continent qui n'était pas endetté. été. C'est le seul pays où... Le niveau de vie avait atteint un niveau de développement assez spectaculaire et une bonne partie d'Africains y vivaient, euh, faisant parfois les sales boulots, mais avec un niveau de vie vraiment exemplaire, rien à envier à la condition qu'ils ont euh, ici en Occident. Donc en faisant tomber ce système, euh, du coup, on, on crée une sorte de nébuleuse. Et là, je ne veux pas faire une histoire longue, mais cette nébuleuse, c'est ce que j'explique dans, dans le film « Africom Go Home ». C'est une nébuleuse qui instrumentalise euh, le fondamentalisme islamique. Parce que l'islam euh, est une religion qui est à la fois politique en son essence, c'est une, une religion éminemment politique, qui peut, peut être facilement islamisée. Et lorsqu'on est dans une situation de conflit, c'est une religion qui peut effectivement permettre la riposte. Soit la riposte de défense pour libérer un pays, ou effectivement tomber dans l'islamisme primitif. Et euh, les Américains le savaient très bien, puisqu'ils vont utiliser les talibans pour défaire l'Union soviétique, et donc c'est grâce à ça qu'ils vont réussir à soutenir euh, leur croisade, mais les mêmes vont s'acoquiner avec les Ben Laden et les autres. Donc les George Bush, euh, père et fils, étaient des amis de Ben Laden. Donc ils ont frayé longtemps ensemble. Et donc euh, là, je ne m'égare pas, mais je suis en train de vous expliquer en fait comment le Sahelistan se met en place. C'est-à-dire que pour les Occidentaux, c'est important parce que sans le leg arabo-islamique, il n'y aurait pas eu d'Occident. C'est les Occidentaux, pendant sept siècles, qui apportent les éléments du savoir qu'ils ont synthétisé de Chine et d'Orient qui introduisent les éléments du savoir dans vos sociétés, dans les poussants dans la philosophie, l'arithmétique, l'algèbre, qui rapportent euh, voilà, la caravelle, la boussole, l'astrolabe, la poudre à canon, la brique, euh, les moulins à vent, les moulins à haut, bref, tout ce qui permet l'industrialisation qui va advenir et, et le capitalisme naissant. Donc c'est clair que euh, ce, ce leg arabo-islamique, il est aussi accompagné de cette question religieuse et l'instrumentalisation de cette question-là en disant que euh, les fondamentalistes ne sont pas contre le néolibéralisme. Donc euh, l'infita, l'ouverture, c'est-à-dire l'ouverture au capital étranger, n'est pas incompatible avec les valeurs des fondamentalistes. Donc c'est ce qui explique que très tôt les Britanniques ont su, par exemple, utiliser les fondamentalistes religieux en Égypte, donc on parle de Hassan El-Banna, euh, Saïd Krop, etc., pour instrumentaliser euh, la lutte contre le nationalisme arabe. Parce que les frères musulmans pouvaient effectivement tenir un discours anti-occidental, mais être aussi des chevaux de troie dans cela. Donc cette euh, connivence avec le fondamentalisme existait depuis très longtemps, et il va être instrumentalisé avec des pays rivaux, mais toujours alliés au, au, aux États-Unis, à Grande-Bretagne, à la France. Donc euh, les Émirats, le Qatar, l'Arabie Saoudite, et donc euh, et les Pakistanais, qui vont avoir des antennes dans la sous-région. Des, des, des formes de petites confréries etc., qui vont aller vers le djihadisme pour la repossession de ces zones. Alors, nous autres qui sommes panafricains savons très bien comment euh, la reconquista euh, a été importante pour l'Occident, mais nous savons aussi comment nos systèmes ont été défaits par les modèles fondamentalistes religieux qui ont créé les empires islamiques dans nos pays. Donc, on sait que ces, ces systèmes peuvent être instrumentalisés. Et donc, euh, c'est comme ça que cette stratégie du chaos s'est répandue et euh, Blaise Campaoré faisait partie de l'édifice de la mise sur pied et en tutelle militaire de nos armées dans la lutte contre le terrorisme. Donc, c'était un des maillons de la sous-région. Il s'était déjà enrichi dans le fait qu'il avait prêté des soldats euh, au Liberia pour déstabiliser le Liberia, avec Charles Taylor, qui fait partie du, du grand complot. Et plus tard, ils vont s'enrichir avec le, les diamants du Sierra Leone, et donc le Burkina a commencé à vendre du diamant sur les places internationales alors qu'il ne produit pas de diamant. Et beaucoup plus tard, il va violer les embargos des Nations Unies, dans le cas de Jonas Savimbi en permettant justement euh, de vendre le diamant angolais sur les places internationales par les filières. Donc euh, ce pays, le Burkina, sous Blaise euh, euh, euh, comparé devient une pièce maîtresse du dispositif impérialiste dans la sous-région français, américain mais aussi dans la déstabilisation de l'Algérie, puisque c'est la question de l'Azawad et la création d'un État qui, je le rappelle, avait été proposé par un Français du nom de Oufoué Boigny et Gaston Defer à l'époque. Donc, ils avaient un plan de créer effectivement un État entre l'Algérie et le Mali. Et c'est ça qui a été relancé avec la question Amazir pour recréer cet État, qui viendrait contrarier euh, l'édification du système. Donc Blaise a vraiment travaillé dans tous ces systèmes-là et est devenu donc une pièce maîtresse incontournable, réglant tous les conflits dans la sous-région, au point que certains même demandaient le prix Nobel pour lui. Alors, euh, c'est pour vous donner un peu l'idée de, de l'ampleur de la situation dans laquelle nous sommes. Donc, cette situation que je vous décris, euh, lorsqu'on on arrive de 1987 à 1997, en mois de septembre, Mariam se rend bien compte que si euh, on arrive au 15 octobre de nouveau, 10 ans se seront passés et la prescription serait achevée. Et donc, elle ne pourrait plus porter plainte. Et à la différence de la plupart des veuves de nos dirigeants, que ce soit Pauline Lumumba euh, euh, et bien d'autres, euh, qui n'ont pas osé porter plainte, ça passerait dans l'impunité totale. Je rappelle que dans le cas de, de, de Pauline Lumumba, euh, c'est dans un pays où le secrétaire général de l'ONU, Dag Hammarskjöld, aussi a été assassiné. Euh, où il y a eu le meurtre de Moumier, etc. Donc, on a une longue liste de martyrs. Et pour nous, au Grilla, on me nés en, en même temps que la, la révolution du, du, du Burkina en 1984. Euh, C'était très important que ce développement autocentré soit sauvé. Et donc, il n'était pas question qu'on ait encore, euh, comme les autres, comme les cabrales, comme euh, nos autres euh, martyrs, une suite en toute impunité. Et donc, Mariam a osé porter plainte. Et là, nous avons lancé un collectif d'avocats pour soutenir cette plainte. Et là, la société civile africaine et internationale a commencé à contribuer. Ce collectif est allé en grandissant. On a fait tous les paliers au Burkina. Alors, on luttait contre l'État parti, l'État de Blaise, qui disait « Non, non, cette affaire n'est pas recevable. Non, » non, Et donc, chaque fois, ils nous déboutait On passait d'un tribunal à l'autre, Etc. On a tout demandé. À un moment, on a même demandé, là, je vous fais une histoire courte, parce que ça a duré exactement 24 ans. Donc, pendant 24 ans, pour revenir, je ne vais pas vous ennuyer avec les détails de nos luttes euh, contre ce régime, mais on a tout essayé. Ils ont fait les intimidations et à mesure que le travail de fourmi se faisait, que certains avocats partaient, que de nouveaux venaient, c'était un seul long marathon. Et lorsqu'on est arrivé euh, et qu'on a perdu euh, jusqu'au au niveau de la Cour suprême et qu'on a perdu le Burkina avait fait l'erreur de signer le pacte et le protocole des Nations Unies pour le Comité des droits de l'homme. Et là, ça permettait à Mariam qu'on puisse poser en son nom une communication. Et ça, ça a été la brèche ouverte dans les systèmes. Parce que contre toute attente, dans le cas de meurtre d'un chef d'État, c'était la première fois que le Comité des droits de l'homme donnait des droits à la veuve et à ses orphelins. Et cette violation des articles montrant que la magistrature avait été euh, véritablement instrumentalisé par le pouvoir politique, a non seulement ouvert la boîte de Pandore, mais encore réveillé et galvanisé tous les militants qui commençaient à s'essouffler. Donc ça a été, euh, il y a des gens qui ont écrit des mémoires, de maîtrise, des thèses sur ce précédent contre l'impunité qui a été ouvert en 2004-2006. Mais euh, l'impérialisme étant bien fait, on a trouvé les moyens au nom du fait que, justement, Blaise était utile au précaré, Blaise était utile à la géopolitique de l'endroit, pour l'épargner. Et euh, avec différentes argussies, ils ont réussi, c'est assez odieux d'ailleurs, euh, les experts de l'ONU se sont fait convaincre qu'il y avait une erreur, ils voulaient compenser euh, Mariam et ses enfants, euh, et donc ils avaient dit, bon, en calculant, ce serait à peu près 65 000 dollars, et là, ils avaient ajouté un zéro de plus, ils avaient fait leur calcul, ça faisait 650 000 dollars, et là, on disait, ah, mais là, c'est une somme colossale pour un pays si pauvre. Et malgré le fait que les avocats l'ont rectifié en disant « Non, non, ce n'est pas 650 000, c'est bien 65 000 qui correspond de toute façon à sa pension s'il avait vécu jusqu'à là. » Malgré ce fait-là, les comités de droit de l'homme, qui étaient principalement constitués de pays occidentaux et la présidence était française, Mme Christine Chané, ont considéré que le pays s'était amendé, puisque, un, il avait rectifié le certificat de décès, qui disait qu'il était mort, donc ils ont écrit « il est mort », ce qui est l'invocation de tout certificat de décès, mais et sans ça, nous dire euh, « il est mort de quoi ». C'est ça, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, mais c'est ça, on rit tellement ça a l'air odieux. Et donc, petit à petit, on a commencé à, à, à travailler le système et là, on a demandé, euh, prouvez-nous, d'ailleurs, qu'il est vraiment mort. Prouvez-nous que vous ne l'avez pas séquestré euh, quelque part, qu'il n'est pas vivant dans un truc. Donc, juste pour les faire sortir un peu de leur zone de confort, c'est qu'ils ont ensuite refusé. Et là, ensuite, on a prélevé l'ADN des enfants et on a demandé euh, qu'on fasse des tests d'ADN et qu'on exhume euh, les caveaux qu'on puisse identifier. Alors, ils ont refusé cela. Petit à petit, il n'était pas question d'aller là parce que là, s'eût été montré les balles euh, qui les incriminaient, ils ne voulaient pas qu'on aille toucher à cette tombe Mais tous ces efforts que je vous ai rapidement décrits, je m'excuse d'être long, ont quand même permis de mobiliser pendant des années non seulement une autre génération de Burkinabés qui n'ont pas connu la révolution que je vous ai rapidement décrite, mais, mais qui ont, comme Sankara, une icône un peu comme on, on a Tché en Amérique latine, Sankara est devenu une sorte d'icône, pas seulement pour les Burkinabés, mais pour plein de gens en Afrique qui enviaient le Burkina pour Sankara. Parce qu'il incarnait ce genre de leader qu'on n'avait justement pas. Et donc, il va y avoir, euh, lorsque Blaise a pris le courage euh, demain pour dire qu'il voudrait un autre mandat, mais les jeunes se sont dit non, non. Hein, over my dad body. Et ils ont dit, ils ne vont pas se laisser faire. Et ils sont sortis, ils ont réussi à le faire tomber. Euh, ce peuple qu'on disait apathique, mouton, etc., s'était réveillé comme les autres peuples. Un peuple, à un certain moment, ben, ils se disent euh, :« basta ». Et donc, euh, à ce moment, la France s'empresse de l'exfiltrer euh, en Côte d'Ivoire, pays, comme je l'ai dit, qui au fond était le même que la Côte d'Ivoire à la Haute-Volta, mais pays que Blaise avait réussi à déstabiliser pour faire tomber le régime de Laurent Gbagbo, qui avait eu l'outrecuidance, de remettre en question le dispositif du précaré français, pas économiquement, mais politiquement. Et donc, c'est Blaise Compaoré qui va soutenir les forces vives, euh, donc Guillaume Soro et, et, en fait, Ouattara, pour euh, ce, ce coup, qui était un coup absolument ignoble, où on a sorti Manu Militari, euh, le président Bagbo, on l'a envoyé à la haie, on l'a accusé de tout, et il a été, comme vous le savez, vous savez absous dix euh, ans plus tard euh, de crimes qu'on lui reprochait. Mais c'est grâce à cela que les multinationales du café Cacao, euh, qui soutiennent ce régime, ont permis qu'on euh, ait en fait l'asile à blaise Compaoré, qui, il faut le dire, est mariée à une Ivoirienne. Donc du coup, il pouvait non seulement repartir la tête basse avec l'argent du pays, mais en plus, là, comme vous le savez, euh, il va pouvoir euh, normalement devoir comparaître. Alors, coup du sort, cette exhumation, nous avons demandé des techniques, euh, de, de démonstrations à l'ADN qui n'ont pas été retenues par le juge. Ils en ont choisi d'autres. Euh, ils ont fait un premier test non concluant, donc on n'a jamais pu prouver que les restes étaient les siens. Ils ont fait un deuxième test et le juge d'instruction, qui était extrêmement courageux, grâce à ce processus révolutionnaire qui s'était mis en place et à la nouvelle étape de droit, a commencé à questionner et a finalement inculpé une vingtaine de personnes, dont 12 très clairement liées au conflit. Du coup, euh, une demande d'extradition de Blaise Comparé est arrivée. Ça, c'est quelque chose qui serait jamais arrivé avant. Euh, dans la période du coup, euh, son fidèle lieutenant, Gilbert Diendere, de son euh, nom, a osé faire une sorte de coup d'État juste après la révolution sur laquelle je passe, mais qui a duré quelques heures. Il, il a eu quand même le temps de revêtir les habits de chef d'État quelques semaines. Et euh, là, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas euh, devant la force populaire. Il a fui et il fait partie des gens qui sont aujourd'hui inculpés. Euh, certains des gens qui faisaient partie du peloton d'exécution, euh, certains, Yacine Confando, est toujours euh, disparu, certains le disent même en France, hein, peut-être vous aiderez à le trouver, d'autres qui disent qu'il est en Côte d'Ivoire caché, d'autres qui disent qu'en fait qu on l'a tué parce qu'il sait trop de choses, on ne le sait pas. Alors le 11 octobre s'ouvre euh, à Ouagadougou euh, le procès, le énième procès tant attendu, mais cette fois-ci ce n'est plus contre l'État parti, c'est l'État qui est instruit. Un état, certes, faible, parce qu'entre-temps, euh, le terrorisme dont j'ai parlé a écumé. Il, il, il, a, il a gangréné, il a rhizomé. C'est devenu des formes de délinquance, de rapine, euh, euh, qui, qui vraiment est très long à démontrer. Mais dans le film dont je vous ai parlé, on en parle un peu, mais c'est ce système qui a métastasé. Et euh, Blaise dit, mais si vous me ramenez, moi, j'arrête tout ça, parce que je sais gérer ces choses-là. Et donc, ça fait partie de, de, de la... Une sorte de chantage dans lequel ce régime euh, actuellement en place, euh, dont certains sont quand même liés à l'ancien régime, euh, mais qui a le mérite d'instruire l'affaire. Donc on voit qu'ils n'ont pas la capacité, la force de le faire extrader, de, de faire euh, entendre la justice. Mais quand même, nous sommes confiants. D'abord parce que notre collectif d'avocats continue de travailler inlassablement, parce que le peuple burkinabé est conscient euh, qu'une page est tournée et qu'ils ne pourront plus leur faire faire. Euh, n'importe quoi, Et parce que évidemment le monde regarde euh, ce travail inlassable qui est fait. Et donc, sur ce plan, nous ne lâcherons pas. Ce qu'on veut savoir, c'est la vérité. Cette vérité, le président Macron, en allant à Ouagadougou, a dit qu'il allait aider à, à sa manifestation. Alors, ils ont livré un premier lot d'archives, ils ont on livré un deuxième lot, on a attendu le troisième lot, on a attendu, on a attendu, il n'arrivait toujours pas et le juge a dû boucler. Et quand le juge a bouclé, le troisième lot est arrivé. Et quand on a ouvert le troisième lot, bon, il y a des choses plus ou moins compromettantes, mais rien de très compromettant. Alors, si c'est pour exonérer euh, la France de ses agissements, et je salue encore une fois les efforts de plusieurs camarades, les camarades de Bruno Jaffré et de d'autres qui, ont, en France, ont poussé leurs élus à, à déclassifier. Euh, mais nous, nous savons que la France n'a pas tout déclassifié. Donc, quand on veut tourner la plage de la France-Afrique, si on veut vraiment faire les choses, ce pas en invitant quelques jeunes, là, dans des avions pour un sommet à Montpellier. C'est en donnant les vrais documents. Qu'on passe des, des francs... On joue franc jeux on tourne une page, surtout qu'eux, ils disent ils n'ont rien à voir avec la période coloniale, et on les croit. Macron n'a rien à voir avec la période coloniale. Donc, il n'est pas comptable de ce qui s'est fait. Donc, on ouvre les archives, on vide, on expurge, on part sur une nouvelle base. Il, ça, ils pourraient le faire, n'est-ce pas et ça, c'est ce qu'on attend de vous. On attend de vous de continuer de nous soutenir dans cet effort. Parce que cet effort, il est long. Moi, je vous ai dit, si j'enlève 25 ans de ma vie, euh, ça commence à peser. Je ne suis quand même pas si vieux, mais je suis quand même à l'automne de ma vie. Mais si j'enlève 25 ans de ma vie, c'est beaucoup. Et c'est ça exactement que ça a pris pour cette affaire-là. Donc c'est clair qu'on a besoin du soutien, de la mobilisation euh, de tous et toutes, surtout de ce pays. Non pas qu'on vous accuse, mais à cause du passif. Il y a assez de présomptions pour savoir qu'on sait des choses. Hélas, des gens qui auraient dû dire des choses ne l'ont pas dit ni dans leur manuscrit, ni dans il leur a... euh, mémoire. Des gens comme Guy Pen, par exemple, qui sont part, hélas partis. Mais il y a des gens plus âgés, comme Roland Dumas, même avec la, la mémoire fulgineuse, qui pourraient révéler des choses sur leurs anciens copains. Hein? Euh, des gens qui étaient des amis du Burkina, comme Jack Lang, bien des gens qui, qui pourraient dire des choses sur ce qui s'est passé dans ce système. Alors, nous nous attendons à ce qu'on euh, ait un véritable procès, qu'on ait enfin euh, une page qui puisse être tournée. Dans le cas des commissions justice et réconciliation en Afrique du Sud, le rapport de force était inégal. Nous n'avons pas pu aller jusqu'au fond des choses et économiquement, nous n'avions pas le levier. Cette fois-ci, on a une chance d'écrire une nouvelle page et euh, cette jeunesse-là, qui est souvent dépolitisée, mais qui vit de slogans, elle mérite autre chose. Elle mérite un vrai développement. Vous voyez euh, la peste brune en train de revenir en Europe. C'est triste. Nous qui avons étudié et qui enseignons les relations internationales, je peux vous dire que les signes annonciateurs des crispations identitaires et des populismes de droite, il faut effectivement en être effrayé. Euh, c'est insidieux, c'est très profond et c'est rampant. Et ça, c'est chaque fois que la crise économique affleure, chaque fois que l'économie atteint ses proportions, euh, les classes moyennes n'osent pas faire le pas de soutenir les masses laborieuses et vont vers les petites bourgeoisies apeurées et les bourgeoisies apeurées et font les choix, hélas, les mauvais choix. C'est ce qui s'est passé durant la guerre d'Espagne, c'est ce qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale et c'est ce qui est en train de se passer dans certaines de vos contrées européennes. Ça s'est passé aux États-Unis, ça se passe en Inde, ça se passe au Brésil. Ça se passe aussi dans les formes extrémistes fondamentalistes religieuses. Euh, ces crispations identitaires religieuses, ces explications basées sur les croyances, sont toutes non seulement ni scientifiquement fondées, mais sont réactionnaires. Alors nous, euh, nous avons été éduqués avec l'idée que l'horizon euh, des, des luttes, ouverte par la Commune de Paris, ouverte par la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, c'était quelque chose euh, qui était euh, non seulement universel à partir du moment où chacun de ces axiomes ne peut fonctionner sans l'autre. Et ce n'est pas réservé à vos peuples. Euh, que ce soit sur la question raciale qui est toujours au cœur des dimensions des relations Nord-Sud, alors que l'humanité clairement est une, et que génotypiquement, nous sommes des jumeaux, et qu'au cours du XXIe siècle, on sent, au moment où on a décrypté les gènes, qu'on a encore des relents de politique à caractère suprémaciste, c'est quand même complètement aberrant. Sur ce continent, habitaient des Africains avant que les locodermes y habitent. Nous vous en déplaise. C'est des Africains qui habitaient en Europe. C'était chez nous. C'est ça, hein. on va se dire les choses comme elles sont. C'était des peuples négroïdes. Donc quand les gars, aujourd'hui, ils sont là et on les arrête parce qu'ils circulent, c'est parce qu'on a une lecture de l'histoire et des territoires. Mais si on regarde l'histoire de l'humanité, l'ocoderme apparaît parce que par sélection et adaptation, la race humaine s'est diversifiée, parce que des populations ont pu venir et se mixer avec le bassin de ce qu'on appelait donc Romagnon. Hein. Et quand les Anglais découvrent ses ancêtres, ils voient avec stupéfaction qu'il était noir. Aujourd'hui, génétiquement, on le voit. Il est noir, il a les yeux bleus, mais il est noir, le gars. C'est difficile. Et je vous rappelle que l'Anglais montrait le Pittle Down Man il n'y a, a pas si longtemps, en 1950. On disait l'ancêtre de l'Anglais, ils avaient fait un faux. Alors, une mâchoire humaine avec une mâchoire de Durangoutang. Ils disaient ça, c'est le Pittle Down Man, le descendant des Anglais. Ça aussi, c'était faux. Donc, nous sommes un seul rameau. Mais. La colonialité persiste, la question de la race persiste au XXIe siècle et contamine encore des relations humaines très simples qu'on pourrait régler. Mais pour ça, il faut avoir une ouverture d'esprit. Il faut que ce soit des gens comme vous, et là, ils ne sont pas assez nombreux. Et c'est comme ça que notre travail de fourmi doit continuer. Et donc, on demande votre solidarité. Cette question de la lutte pour l'atteinte de nos droits humains, pour que l'impunité sache, cesse pour de bon, pour qu'il y ait de nouvelles relations apesées, entre l'Afrique, euh, une autre Afrique, ce n'est pas l'Afrique que vous voyez, nous voulons une Afrique panafricaine, nous voulons un État fédéral un jour. C'est peut-être loin, mais c'est ça qui est notre espoir. Et avec ça, on aura avoir des vrais sommets France-Afrique. On pourrait vous accueillir dans n'importe lequel de nos capitales, parce que nous aurions un État, nous aurions une monnaie, nous pourrions avoir des relations bilatérales. Non pas que vous cooptez certains de nos jeunes pour les amener ici pour reformuler votre politique. C'est ça que nous voulons. Et ce monde-là, nous savons que nous allons l'avoir. Nous allons l'avoir. Nous nous sommes convaincus. C'est peut-être une question d'une génération ou deux, mais nous allons vers cela. Et la variation de nos partenariats, ils sont nombreux. Et si la France n'est pas capable de développer un partenariat solide, différent du partenariat néocolonial, les Africains vont aussi trouver d'autres partenaires parce que c'est clair. Regardez ce qui se passe. Il n'y a personne qui parle de popov chez nous. là. Vous avez un centre des Maliens qui sont prêts à l'étendre la main aux Russes En plus, à des agents mercenaires pour sortir, extirper ce problème qui a été planté par les forces impérialistes dans nos pays. Vous vous rendez compte C'est quand même le comble. S'il faut aller jusque-là, c'est ça. Il y a des gens qui sont prêts d'aller jusque-là. Alors, tout ce que j'essaie de dire, c'est que ce travail, et je m'excuse d'avoir été long, il est vraiment imbriqué sur plusieurs enjeux. Mais pour nous, tourner la page de l'impunité serait un des signes les plus patents d'une franchise et d'une sincérité française. Nous savons que nous n'avons pas mis nos camarades nous souhaiterions l'avoir parmi vos dirigeants. Je vous remercie. Vrai, de, de dire, euh, alors évidemment, hein, cordonnier mal chaussé. Les camarades qui me disent :« Oublie pas de parler de notre lancement de crowdfunding. » Parce que. J'ai oublié de dire que nos avocats, ils travaillent pro bono depuis 25 ans. Pro bono, ça veut dire qu'ils ne se font pas payer. Mais il faut quand même les envoyer. Il faut les envoyer, qu'on paye leurs billets, qu'on paye leur séjour, qu'on assure leur sécurité. Et donc, euh, sur le site de la campagne internationale justice pour Sankara, ceux qui ont euh, la possibilité d'accueillir les t-shirts de campagne. Euh, ou de participer à un tirage de billets. Donc, euh, à partir d'un certain niveau, on a des billets pour pouvoir assister au procès. En fait, tous les moyens pour faire un peu de sous, vous comprenez. Euh, alors, euh, et la main leste et donnez si vous êtes capable de donner. Si vous ne pouvez pas donner, parlez-en aux amis, faites savoir ce que je vous ai dit ce soir. Vous répétez tout textuellement, je compte sur vous. Et surtout la partie sur le Sahelistan, j'adore. Et donc... Euh, et à ce moment-là, je vous dis, on va gagner, parce que c'est sûr, avec les petits soutiens, c'est important. C'est des gens qui sont vraiment avec un appétit frugal, ils ne mangent pas à l'hôtel super cher, on les met dans des hôtels minables, mais il faut quand même qu'ils se rendent. Alors, on demande votre solidarité, bien sûr. Donc, la campagne internationale Justice pour Sankara, sur le site web, je crois qu'il est relayé par nos camarades. Merci beaucoup encore. Alors, merci à la Carmagnol que je ne connaissais pas. Euh, on a ici une ambiance euh, super. C'est un système coopératif, on m'a expliqué. Donc, moi, euh, un de mes centres là-bas au Canada c'est un, un concept comme ça j'ai à peu près 14 000 livres dans une salle peut-être un peu de là jusqu'à là-bas à l'entrée là euh, et j'aimerais bien développer le comment tu t'appelles mon camarade qui m'a parlé tout à l'heure euh, Bernard Bernard, Bernard m'a expliqué un peu le fonctionnement et je crois qu'on va vous emprunter certaines des idées, peut-être piquer la charte des coopératrices et coopérateurs et voilà comme ça on va être un peu plus autofinancé, alors je vous remercie, merci encore Juste, juste une seconde, merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Aziz, pour cette, ce brillant exposé. Et je crois que maintenant nous sommes tous informés de tout ce qui se passe au Burkina Faso, en Afrique. Et voilà, avant de partir, il y a un, un, stand, un stand du comité Sankara qui est là. Vous avez de la documentation, vous avez des ouvrages qui ont paru dernièrement. Voilà. Euh, Paul fait comme si on allait partir, mais non, mais non. Il est encore temps de parler à Aziz et de poser des questions. Donc, qui a envie d'intervenir là, maintenant Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose euh, Voilà, tu t'avances peut-être. Bonsoir. Encore merci. C'était un propos m'a dit, vous avez verré, Aziz Fahal, il, il parle super bien et on ne m'a pas menti. Vraiment euh, impressionnant, une belle, un beau phrasé. Puis, euh, ce n'est pas comme Achille euh, Membe, là, on comprend quelque chose et il y a du fond. Donc, ça fait plaisir. <rire> non, vraiment, c'était très bien, instructif. Et euh, ça fait plaisir d'entendre parler de Thomas Sankara. Et euh, c'est vrai qu'on voit que ces luttes sont euh, plus que jamais d'actualité sur les questions de féminisme, sur les questions d'environnement. Et même sur une question dont on ne parle pas souvent, comme euh, la question de, de la Kanaki, où bientôt il va y avoir un référendum, et il euh, y a déjà y a plus de... Euh, Sankara, à l'époque, déjà parlait de la souveraineté des peuples colonisés, et notamment, euh, comme on appelle quelquefois les confettis de l'Empire, euh, que ce soit en, en Guyane, euh, dans les Antilles ou la Nouvelle-Calédonie. Bon, moi, je fais partie de l'association Survie, une association qui milite contre la France-Afrique, et je suis aussi parti un peu du comité justice pour Sankara, justice pour l'Afrique. Et c'est vrai que bah, comme euh, plein d'observateurs euh, sur les questions un peu panafricaines, qu'on soit africain, blanc, on est euh, très attentif sur, euh, et un peu, on se réjouit de l'arrivée du procès qui va avoir lieu la semaine prochaine sur euh, les, la mort de Sankara. Mais il euh, y a toujours un peu, on, un procès c'est bien, mais euh, comment on ne sait pas l'issue de ce procès. Et on sait déjà que malheureusement, il y aura quelques, quelques failles, notamment. Alors, on va peut-être juger certaines mains qui ont touché une gâchette. Mais les vrais commanditaires, ça, c'est vraiment le vrai problème. Et comme on l'a entendu tout à l'heure, la question de la France, euh, mais il n'y a pas que la France. Il y a aussi le Libéria, il y a aussi la Côte d'Ivoire. On peut peut-être aussi réfléchir sur la Libye, sur euh, les États-Unis. Et ça, le, vraiment, le côté complot international, euh, malheureusement le juge malgré toutes les bonnes volontés et vraiment on peut on ne peut que le saluer euh, malheureusement il y a pas il n'a pas pu faire son enquête là dessus parce que ben, y avait pas de, bon, la justice demande des, des faits et des, des preuves et là il y a des suppositions avec des, des, des documents quand même assez euh, intéressants, mais il manque euh, et malheureusement ce, cette partie du procès là, manquera et euh, <coughs> Je crois que c'était smoké, mais il y en a d'autres aussi euh, qui disaient à qui profite le crime. Euh, et c'est vrai que forcément, Sankara, qui était détesté par Mitterrand, mais aussi par Chirac, hein. là, pour le coup, il y avait euh, la coalition. Et euh, donc, il était détesté, mais le 15 octobre 1987, quand il meurt, et voilà, et malheureusement, et le 16 octobre, il y a quand même des Français qui arrivent au Burkina Faso pour euh, effacer des preuves d'écoute sur Sankara. Donc, il y a quand même des faits et ce n'est pas que des suppositions à qui profite le crime. Il y a la présidence de Paul Baril, un mercenaire français. Euh, donc, il y a quand même beaucoup de choses et on espère euh, que les années aideront, mais euh, on, est, on a hâte d'avoir la réelle implication de la France. Et c'est sûr que Macron n'est pas pressé de nous livrer les dossiers les plus compromettants. Encore une fois, merci. Et merci aussi euh, d'être là. Et bonne soirée, puis à demain à 15h pour la grande manifestation. Et demain matin. Quelqu'un d'autre Oui. Bonsoir. Je vous remercie effectivement pour votre brillante exposée. Mais je vais porter effectivement une réflexion à votre entendement. On était au XVIIe siècle et La Fontaine disait « Selon que vous êtes puissant ou misérable, les jugements de cours vous feront blanc ou noir. » Qu'est-ce que ça vous suggère Tout simplement. Oui, Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre On peut prendre deux ou trois remarques ou questions si vous en avez par là. Sinon, va... Bonsoir. Eh bien, je disais que euh, notre conférencier est venu du Montréal, il fait un peu froid là-bas je crois et il est content que mon petit lui ait apporté de la chaleur eh bien, je crois qu'en échange, euh, ses propos ce soir nous ont réconforté nous ont apporté beaucoup de chaleur et, et, et d'encouragement à travers sa, sa persistance euh, la, la longueur de son combat depuis, depuis le temps qu'il est soutient cette lutte, qu'il mène cette lutte et qu'il soutient aussi, euh, évidemment, envers en enfin, brillamment, de façon continue, euh, notre camarade, notre sœur qui a l'amabilité d'être avec nous ce soir, Mariam, que je salue. Et donc, Aziz, nous sommes contents au comité de t'avoir invité parce que tu as vraiment éclairé nos camarades ici, qui ont besoin de, même si certains ont lu des choses de tout ça, mais qui ont besoin encore de... Je crois que ton, ton propos a été très éclairant. Mais euh, moi, je voudrais te demander, euh, je sais que tu sauras le faire, euh, est-ce que tu pourras nous dire euh, un peu plus deux mots sur le, le panafricanisme et où il prend place dans, dans cette lutte contre l'impunité et dans les perspectives de nouvelles relations entre la France et, et l'Afrique? Merci. Peut-être une troisième intervention si quelqu'un veut, sinon je redonne la parole à Aziz. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire quelque chose Vous avez fait la, un parallèle avec Che Guevara. On sait que Che Guevara a été assassiné avec une seule balle en plein cœur. On l'a pris en photo, on l'a vu dans tous les médias du monde entier. Alors que Sankara a été assassiné de façon horrible, un peu comme Patrice Lumumba. Comment vous interprétez cela bon, et Alors, je, je vais, je vais comment, euh, le camarade de, de survie, c'est de survie, je pense, le camarade, euh, l'ami de, de Bruno. Euh, bon. Euh, vous savez, euh, le juge, il a fait ce qu'il a pu avec les moyens du bord, mais des, des, nos avocats ont une liste, ils ont leur liste, et donc on va travailler. On ne va pas préjuger, je vois certains articles déjà commencés, nous décrivant l'issue du procès, exonérant, nous disant que ça va aller dans telle et telle trajectoire. Nous qui sommes à l'œuvre, nous n'osons pas faire ça, donc ça m'étonne que certaines personnes supputent déjà sur le contenu de ce qui va se passer à moins qu'on veuille vraiment exonérer les choses. Euh, laissons laissons la, la justice passer. Euh, en fait, je m'adresse aux camarades qui viennent de revenir là. Euh, C'est-à-dire cette question-là, elle est encore ouverte. Euh, les complicités internationales euh, peuvent être très bien évoquées dans, dans un tribunal. Ne vous en faites pas. Euh, on va juger sur pièce. Ces gens-là, ils vont parler. Donc, s'ils ont des amis, ils vont peut-être aussi les... D'évoquer. Donc, euh, un juge a aussi les, les capacités de pouvoir traiter de ces questions. Donc, je, je vous demanderai de ne pas fermer la porte par des supputations sur l'issue du procès, comme ça se fait de plus en plus aujourd'hui en France, sous la base d'un raisonnement rationnel. Et justement, ça m'amène à faire le point, parce que c'est à peu près la phrase de La Fontaine que je ne connaissais pas. Peut-être pour une fois que ce n'était pas une fable. Mais au fond, la morale, c'est qu'effectivement, le droit international est écrit de façon hég hégémonique. Tout le droit en fait, est écrit de façon hégémonique. Ceux qui sont en position du pouvoir euh, écrivent le droit. Donc, le, le droit euh, reflète le rapport de force de l'instant, mais les faibles peuvent, dans les méandres du droit, aussi trouver dans les interstices des moyens de faire tomber ce droit. Donc, ce n'est pas parce que le fort a créé le droit qu'il va nécessairement euh, pouvoir toujours gagner. D'ailleurs, c'est la démonstration que nous avons faite, c'est que nous avons lutté euh, en utilisant, justement, des droits qui avaient été confectionnés par les forts. Euh, et donc c'est juste pour ne pas préjuger de ça. Donc ces gens que nous défendons, que ce soit lui ou le Che, euh, je rappelle que Che Guevara, euh, avec euh, Mehdi Ben Barka et Amilcar Kavral, étaient les secrétaires de la Tricontinentale. Donc c'était les trois secrétaires de la Tricontinentale, ils n'ont pas été assassinés pour rien. Euh, ils ont été assassinés à dessein, dans leurs zones respectives. Euh, ils, ils gênaient, mais ils avaient un projet beaucoup plus global qui reste toujours à l'œuvre à l'échelle mondiale, vraiment d'aller vers une grande internationale. Et c'est ça qu'ils faisaient. Donc, ils étaient extrêmement dérangeants. Euh, effectivement, euh, il a été, dans le cas de, du Che Guevara, tué à bout portant, mais il avait déjà été criblé de balles auparavant. C'est comme ça qu'il a été attrapé. Il a été criblé de balles avec son petit carteron euh, dans la Sierra et on l'a rapporté. Et un jour plus tard, euh, un jeune à qui on a donné cet ordre avec euh, les ordres de la CIA l'ont assassiné à bout portant. Euh, et euh, il sera lui aussi euh, enterré de, en catimini, en euh, sans ses mains, etc. Et euh, ce n'est que récemment qu'on aura exhumé. Euh, la particularité de, de Thomas et de Dutier, c'est qu'ils sont morts effectivement au même âge. Euh, Fauché à la fleur de l'âge mais au moment où lui son rêve euh, qui était un rêve euh, de libérer les Amériques euh, était un rêve porté d'abord comme je l'ai dit par un médecin donc c'est des gens très humanistes mais qui étaient prêts à mettre leur vie de façon impétueuse donc ils ont en commun je dirais un caractère intrépide peut-être dans le cas du Tché une forme de témérité hein. c'est plus, plus que du courage c'est à dire que Bon, la peur est là, mais il la surmonte euh, sans prendre conscience du danger, ou en tout cas en faisant fi de ce danger. Et euh, je crois que Thomas comprenait très bien ce qui allait lui arriver. Parce qu'à plusieurs fois, il aurait pu éviter en dévançant ou en évitant euh, l'inévitable. Et c'est la même chose pour le C'est-à-dire qu'il savait très bien que s'il continuait sur cette voie, il allait euh, finalement... Euh, être assassinés. Mais ils ont fait un choix. C'est-à-dire, c'est un choix qui peut pas être romantique, mais c'est un choix révolutionnaire. Ils ont choisi leur camp, ils sont prêts de donner leur vie pour que leurs idéaux, qui sont absolument nobles, triomphent. Euh, le Tché, euh, euh, comme, comme Thomas, était dans une violence révolutionnaire. Donc, une violence révolutionnaire, euh, elle est brutale aussi. Donc, c'est des gens qui ont dû assumer des, des choix euh, au niveau... Euh, par exemple, l'exécution de traîtres euh, qui sont durs à assumer pour des humanistes. Et ça faisait partie de la révolution. Donc, euh, je n'ai pas vraiment à, à faire de parallèle, parce que là, on parle d'histoire d'horreur, euh, franchement. Mais c'est juste pour montrer la bestialité des systèmes euh, qu'on affronte. Parce qu'ils recourent à des moyens immondes. Et ils poussent ces gens-là, qui normalement sont des gens romantiques, qui ne feraient aucune forme de violence, à eux-mêmes... Devoir recourir à une, une violence d'autodéfense, alors que ce n'est pas leur tempérament. Vous voyez, c'est des gens, pour ceux qui l'ont connu, c'était un, un mec romantique qui, qui, qui aimait jouer à la guitare, qui aimait la vie. Voilà, quoi, ces gens-là, c'était des romantiques, hein, des, des humanistes romantiques. Donc je crois qu'ils ont été poussés à la lutte d'autodéfense par les nécessités de contrer l'impérialisme. Et c'est pour ça que l'impérialisme leur a fait payer, mais ils s'en sont sortis grandis. C'est-à-dire qu'on n'a jamais parlé autant que parce qu'en fait, ils sont morts jeunes. Et au fond, on en parle ici, dans une petite cabane à Montpellier. Euh, c'est le, le cours de l'histoire. Donc, c'est ça qui est extraordinaire. Euh, je vais vous donner une petite anecdote, mais qui est, qui, est, qui est symptomatique. Moi, mon père, il a fui comme opposant français. Mon père descend de l'aristocratie. Euh, Wolof, donc euh, du Damel, du Cayor, du Baol. Donc, c'est des gens qui sont venus, qui ont lutté. Il a été coulé à Dunkerque comme, comme Français de l'époque. Et quand euh, les promesses de l'indépendance sont arrivées, euh, ils n'ont pas obtenu. Donc, euh, ils ont été classés comme anti-français. Il a fui par euh, le Niger. Il a fini en Côte d'Ivoire. Il est arrivé au Congo. Et au Congo, les Belges, quand ils sont partis, ils avaient formé aucun... Il y avait trois... Trois... Personne diplômée congolaise quand les Belges sont partis. Ils avaient sacrifié. Donc les gens comme lui qui étaient instruits, du coup, sont retrouvés dans l'establishment et il a été naturalisé congolais. Et il s'est retrouvé ambassadeur du Congo en Égypte. Et l'Égypte, c'était le pays qui avait osé, par la lutte, la nationalisation du canal de Suez, qui incarnait le mouvement thiamondiste. Et quand ils ont tué euh, Patrice Lumumba, c'est mon père euh, qui, a, qui a fait venir Pauline Lumumba, sa femme et ses enfants. Euh, parce qu'à euh, cette époque, euh, ma mère qui est égyptienne donc, euh, et lui ont réussi à, à convaincre Nasser que c'était là que cette famille-là devait être. Et donc euh, euh, je suis né moi congolais. Alors, je suis né congolais par le hasard de l'histoire d'une lutte de libération qui a, qui a mal joué. Mais c'est un bonheur qu'à moi parce que quand même je m'aime, donc euh, sans ça je ne serais pas là. quoi. Donc, ça a pris la, la mort d'un leader euh, africain hein, pour que mes parents euh, voilà, se rencontrent. Et c'est donc des, des coups du sort, quoi. Qui sont, qui sont un peu comme comment se fait-il que Mariam est euh, à Montpellier. Et voilà, est, ça fait partie des, des accidents historiques qui sont presque inexplicables, mais qui, je ne crois pas au déterminisme, mais qui sont quand même curieux. Parce que, voilà, ça m'a permis de de mieux me rapprocher, et ça fait de nous euh, le, le, le truc panafricain. Et donc, pour répondre à Paul, ben, ce que je vous ai décrit durant toute la conférence, c'est du panafricanisme. C'est une vision panafricaine du rapport international. Le collectif international justice pour Sankara, c'est un collectif panafricain. C'est la première fois que des avocats africains se mettent ensemble pour le faire. Donc cette lutte contre l'impunité, c'est un effort panafricain. Maintenant, sur le terrain politique, nous avons une stratégie de développement que nous appelons le panafricentrage, ce sera l'objet peut-être d'un autre débat un jour, mais qui est une tentative de développer une réflexion en rupture avec la mondialisation, mais dans une perspective de retrouver des africanités, mais dans un esprit fédératif, des richesses de nos ethnies, de nos peuples, et dans une rupture, donc une, une armée continentale, une monnaie continentale, un plan de développement autocentré d'agriculture, des rapports apaisés avec un monde multipolaire, etc. etc. Et comme je vous dis, ce n'est pas malheureusement le, le temps qui nous manque, mais cette stratégie, elle est, elle est bien énoncée. Euh, elle se voit dans mon autre film qui s'appelle Samir Amin, l'internationaliste organique. C'est un film qui est sur YouTube et qui raconte l'odyssée de ce camarade panafricain qui a lutté pendant plus de 60 ans contre l'impérialisme, qui a édifié de nos générations hein, et qui est mort qui a vécu 50 ans au sénégal et qui est un de nos grands camarades de pensée Samir Amin, pour ceux qui connaissent donc l'accumulation à l'échelle mondiale le développement inégal la déconnexion euh, c'est des réflexions panafricaines de ce genre là que nous faisons au, au gris là euh, et comme je dis toute la démarche qui nous anime y compris ce travail euh, de lutte contre l'impunité c'est dans une perspective du panafricanisme voilà. Merci Aziz. Merci, Je ne sais pas où on en est par rapport au temps parti à notre soirée, donc il faudrait me le signaler. Trois minutes Ah, trois questions. Donc qui donc aurait encore des questions Ah, voilà, mon voisin. Euh, merci pour tout. Merci pour tout. Euh, voilà, si vous pouviez euh, nous redire un peu selon votre vision pourquoi la lutte contre l'impunité est, euh, est indispensable. Voilà. Mm. Qui d'autre voudrait intervenir Personne On, on laisse. Euh... Bon. <rire> <rire> <rire> la Lève-toi lève parce que le fil ne vient pas jusque chez toi. <rires> ouais mais tu peux venir jusque là seulement <rires> merci beaucoup euh, monsieur Aziz euh, j'ai bien apprécié votre discours parce que moi je suis burkinabé mais j'ai appris, j'ai découvert des choses dans ce que vous avez dit que j'étais au Burkina mais je n'ai jamais su ça et donc du coup euh, ça m'intéresse vraiment et je voudrais vous poser la question à savoir ce que vous avez dit tout à l'heure, tout ce que vous avez développé, qui est votre référent au Burkina que nous on peut approcher pour voir dans quelle mesure on peut contribuer comme vous l'avez suggéré au Burkina. Je veux dire, euh, si j'ai bien compris, vous êtes euh, un collectif d'avocats. voilà. Mais au niveau du Burkina, qui est euh, l'avocat qui euh, travaille comme vous voilà, c'était ça, un peu mal. Il y avait quelqu'un par là Non Oui, euh, est-ce qu'on pourrait nous parler de l'OUA leur... Oui, l'Union africaine. Qu'est-ce que Voilà. Alors, la, la question de monsieur... Euh, donc, évidemment, le, la question de l'impunité, elle, euh, elle est en fait centrale. C'est un problème qui est très faible dans le droit international. D'ailleurs, vous voyez, euh, lorsqu'on a voulu créer euh, un rapporteur spécial sur la question de l'impunité, on a nommé deux personnes. Maître Guisset et Maître Joannet. Et on a divisé euh, leurs attributs en droits civils euh, et politiques, et l'autre, c'était les droits économiques, sociaux et culturels. Et euh, on n'est pas parvenu à avoir une convention sur la question de l'impunité. Pourquoi Parce qu'en fait, l'impunité, elle va à ce moment ouvrir une boîte de pandore immense. Par exemple, l'impunité dans les responsabilités sociales et environnementales des firmes transnationales, par exemple. Les exactions. Par exemple, vous prenez une firme comme Talisman, ils ont enseveli vivant des orpailleurs en Tanzanie. Vous prenez une maison comme Shell qui a contaminé pour mille ans le delta au hein? Donc, euh, comment vous faites pour les coincer ces gens-là? Euh, L'impunité au niveau des États, la France est-elle responsable des pogroms au Cameroun ou à Madagascar? les États-Unis dans les différentes guerres, que ce soit au Vietnam, euh, etc., en Libye, etc. Donc, à ce moment, s'il si, y avait un dispositif de droit international qui posait fermement une politique claire de l'impunité, alors là, la question que Monsieur posait que la femme de La Fontaine ne se poserait plus, parce qu'à ce moment, les puissants ne pourront plus véritablement dire le droit. Donc, c'est une des grandes faiblesses du droit international, il faut dire qu'il y en ait un droit transnational qui puisse vraiment assortir des enjeux de, sur l'enjeu de l'impunité et poser des droits et des devoirs. Donc c'est une inconsistance voulue sciemment de ne pas poser la question de l'impunité en termes de droit. Euh, et donc si je reviens à mon exemple au niveau des firmes multinationales, ce qui existe, c'est des, euh, des principes directeurs de l'OCDE qui sont des principes non contraignants que les firmes adopte pour pouvoir euh, transiger dans leurs relations. Il n'y a rien de vraiment contraignant, comme on dit « binding » en anglais. Et c'est une des faiblesses, mais voulues, du système hégémonique du droit, qui a construit hein, le droit pour que, justement, on ne vienne pas confondre euh, les tenants de l'ordre. Euh, donc, pour, euh, pour Madame euh, qui posait la, la question, nous avons effectivement, oui, Non, j'ai donné un exemple. C'est euh, plein d'exemples. La, la, toutes les questions, la condition, la question des réparations, comme, comme Mireille explique. Dans non. tous ces enjeux, vous avez la question de l'apartheid, la question du, du racisme, la persistance, euh, de la, de la question coloniale. C'est tout ce qui a pu en fait gagner les relations des rapports nord-sud aujourd'hui. Euh, si on, on pose la question de l'impunité, à ce moment, vous avez une mémoire réfléchissante de toutes les injustices euh, que le droit a construites pour exonérer que ce soit au niveau du traitement des droits humains partout, la, la condition humaine euh, pff, depuis la période de l'esclavage, la colonisation euh, aux guerres d'indépendance etc donc la, la succession de la boîte de Pandore ils savent très bien que si vous posez ça euh, ce serait très grave mais bon Mireille je pense que tu, tu veux euh, compléter ce que je dis mais en fait en substance c'est pour ça que le droit ne veut pas euh, le faire non, non, ce que je voulais dire c'est que Euh, ce, que, ce que je, je voulais souligner, c'est qu'il y a ce, ce versant sur le droit, le droit commercial qui est effectivement hors de toute structure de lutte contre l'impunité. Mais euh, il y a quand même une cour pénale internationale qui ne remplit pas son rôle, entre autres. Et euh, la question de l'impunité se pose alors qu'il y a des instruments internationaux qui sont là. Et entre autres, il y a quelque chose... Euh, qui n'est jamais activée au niveau international, c'est euh, la responsabilité euh, des États entre leur envers leur population. Euh, c'est le, le, les traités internationaux, nationaux, etc. Et il y a ça déjà. Et après, il y a cette histoire de la Cour pénale internationale qui, une fois de plus, est euh, un instrument de contention qui euh, n'est pas un instrument de qui voudrait qui aurait dû être un instrument de contention, mais qui n'est pas un instrument de contention, puisqu'une fois de plus, c'est un droit qui a été pensé par les plus forts, par les dominants. Donc on est euh, quelque part dans une espèce de, de no man's land, mais ça a servi à quelque chose de très grave, c'est une déstructuration et une délégitimation, en tout cas du droit international. Et ça, c'est la pire des conséquences qu'on pouvait attendre euh, en ce qui concerne euh, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, en ce qui concerne en fait les, les deux premiers, le premier article des deux protocoles euh, de 66. Ça, c'est vraiment une, une vraie question, euh, parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas d'instrument, effectivement de lutte contre l'impunité. Et euh, bon, voilà. Merci, merci beaucoup de ce complément. C'est un peu ce que j'essaie de dire, c'est que c'est euh, fait sciemment qu'il n'y a pas une disposition, donc, euh, un droit sur la question de l'impunité. On devrait avoir une convention mondiale sur l'impunité, à ce moment, ce qu'elle vient d'évoquer, ce qu'elle vient d'évoquer, c'est sur ce que nous avons déjà, donc le dispositif pénal, euh, les états unis ne veulent pas aller là, donc euh, ils ne vont pas cautionner là, parce qu'ils savent que s'ils adhèrent à ça, alors les compétences de Bruxelles, euh, en termes de euh, donc, euh, dispositif universel, vous avez combien de gens vont aller plaider à Bruxelles parce qu'ils se disent Ah, ben ça y est, cette compétence universelle, on va pouvoir l'utiliser pour la porosité euh, et l'ambiance manquante du droit international. Et de plus, même, ce n'est pas parce qu'on a des droits qu'en plus, il y a des devoirs. Donc, ce n'est pas parce que le droit est dit que les, les pays obtempèrent et le font. Il y a des États qui sont au-dessus du droit. Et c'est justement ça, l'impunité. C'est quand des gens se situent au-dessus de, des lois existantes. Et donc, le peu de lois qui existent, qui sont déjà confectionnées par les plus forts, ben, ils, les, ils, ils y contreviennent. Et donc, le mécanisme qui permettrait à ce qu'ils n'y contreviennent pas, ce serait justement une convention, ou en tout cas, qui serait contraignante sur l'impunité. Or, ça, ils ne veulent pas aller là, parce qu'à ce moment, ils se retrouveraient sur les bancs des accusés. Et la liste des exactions est très longue. Donc oui, effectivement, dans notre collectif d'avocats, notre collectif international, il y a des avocats burkinabés. Donc il y a Maître Benouende Sankara, que vous connaissez bien, il y a Maître Julien Lalogo, il y a Maître Ambroise Farama, il y a Maître Jean-Patrice Yameogo, il y a Maître Prosper Farama, qui font partie donc de ce collectif pour ceux qui s'intéressent et qui courageusement lutte au Burkina depuis très longtemps et qui défendent aussi d'autres familles que la famille Sankara et il y avait euh, la troisième euh, préoccupation. Euh, bon, L'Union africaine, comme, comme j'ai effleuré rapidement, a été euh, mise sur pied par le protocole de, de CIRT, parce que l'organisation de l'unité africaine, qui a été une organisation qui a certes rempli beaucoup de choses, a été l'organisation qui a été créée par les indépendances négociées, c'est-à-dire les pays qui euh, n'ont pas arraché leur indépendance et bah, avaient accepté la transition de la décolonisation qui ont mis sur pied euh, cela, encore que ces différents chefs d'État africains de l'époque de l'organisation unité africaine étaient divisés. Le groupe radical euh, contestataire qui voulait remettre en question le rapport de force qu'on appelait le groupe de Casablanca et ceux qui avaient accepté le dispositif néocolonial négocié, qui était le groupe de Monrovia, qui est le groupe qui a gagné. Et ce groupe a mené l'Union africaine jusqu'à très tard, jusqu'à ce qu'il y ait cette... Euh, disons, revanche, si on peut dire, de l'histoire, et où Khadafi s'est investi du pouvoir de payer les contributions de ceux qui ne payaient pas et de donner une impulsion à cette organisation moribonde qui a été donc rebaptisée l'Union africaine et qui a commencé à faire des grands changements. C'est ceux qui avaient été amorcés qui ont été freinés. Euh, là, sous la direction du Rwanda et quelques pays, il y a une restructuration institutionnelle euh, L'Union africaine a euh, accepté le, le NEPAD, qui était un plan en anglais, on dit NEPAD. Donc, les NEPADs en anglais, ça veut dire des genouillères. Donc, c'est des gens qui sont à génuflexion, euh, qui ont accepté donc la position subalterne au sommet du G8 euh, à Kananaskis, au Canada, qui était un plan de partenariat avec euh, l'Occident de 65 milliards et qui était un plan d'intégration à l'économie monde que nous avons contesté euh, et soutenu par bien de nos camarades euh, de vos pays. Et ensuite, le second plan, ça a été un plan qu'on appelle l'Agenda 2063, qui est un plan de développement continental à l'horizon 2063, qui parle d'un univers apaisé avec euh, des relations internationales plus soutenues, qui est très intéressant, mais qui est beaucoup plus incantatoire. Euh, mais l'organisation euh, n'a pas les moyens de ses politiques. Euh, la moitié de son budget est payée par des bailleurs de fonds étrangers. L'essentiel de nos pays euh, n'y croit pas. ou n'ont pas la volonté d'aller. Ils, ils ne veulent pas donner à cette organisation supranationale des pouvoirs. Ça supposerait qu'ils qu restreignent leur propre pouvoir politique et qu'ils donnent euh, une démarche, ne serait-ce que celle que Schuman et les autres ont fait pour l'Europe, donc de renoncer à certaines choses, leur monnaie nationale pour avoir une seule monnaie. Donc vous, vous êtes passé euh, par l'écu, vous avez fait le marché commun, vous avez créé la CE. Donc tous ces mécanismes en Afrique sont lents à aboutir à cause des pesanteurs euh, néocoloniales et impérialistes. Mais l'Union africaine, quand même, a fait des, des progrès institutionnalistes importants, certes insuffisants, euh, à l'aune de, de, des impératifs de notre développement. Donc, euh, nous, on ose espérer que l'organisation va accélérer la cadence euh, et, et d'être beaucoup plus réceptive des préoccupations de, de, de nos peuples. Euh, et les élites... Euh, qui, qui nous dirige, un peu transforme cette organisation en syndicat de chefs d'État. Mais je, je dois avouer que par rapport à l'organisation de l'unité africaine, c'est mieux structuré. Euh, il y a plusieurs divisions. Il y a même une, une division euh, de la diaspora qui est considérée comme la sixième région. Ils ont divisé les plans régionaux. Elle touche à peu près à toutes les prérogatives d'un État supranational le jour où ça va advenir. Ce qui manque, c'est la, la volonté politique des pays africains de vraiment utiliser ce véhicule pour accélérer la, la, la fédération. Euh, on, voilà. Donc on a créé après ça après la zone de, de l'Agoa avec les États-Unis qui était une zone préférentielle de libre échange. Ils ont copié cela pour faire une, une zone de libre échange du marché africain. Mais ça aussi une fois de plus est une zone dans le contexte des ACP, les négociations avec les pays européens, où nos matières premières sont d'abord transigées vers les marchés européens. Ils ont désenclavé le marché intérieur africain, mais pour l'arrimer à l'économie mondiale, ce qui reste encore un schéma euh, de type néolibéral, mais qui est aussi une grande ouverture en termes d'échanges au niveau continental. Donc, il y a des avancées, mais pour nous, elles sont insuffisantes, timides, euh, et elles devraient être beaucoup plus hardies pour aller vers un panafricanisme réel. Donc, euh, voilà. Ah là, voilà. non, euh, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Normalement, on clôture. Euh, S'il y a une parole de quelqu'un qui est dehors, il faudrait que tu rentres, si tu veux pas rendre la parole, parce que je peux difficilement venir jusque chez toi. Mais c'est vraiment la dernière, dernière intervention. Mais viens là, il faut que tu viennes à, euh, au micro. Voilà. C'est juste une petite question et un petit peu... Euh, bon, je ne vais pas dire naïve, hein, quand même. Mais c'est juste comment vous voyez l'avenir euh, du panafricanisme avec euh, les institutions actuelles qu'il y a, donc les États africains, mais dans ce, ce jeu qu'il y a eu avec le sommet euh, afrique franche France-Afrique, où euh, justement, les, les chefs d'État sont écartés, à juste titre, je trouve, exactement, mais en même temps, c'est aussi une forme de Comment on appelle ça je, je dirais d'humiliation. Parce que je pense que ce qui fait la nation, les nations, c'est aussi la force de ce qu'ils incarnent au niveau des institutions, lorsqu'elles font corps avec euh, leur peuple. Et je pense que c'est ce que prenait euh, Thomas Sankara. Donc voilà, c'est un peu ça ma question. Merci. Question difficile, c'est pour ça qu'il se cache derrière la porte mais donc, présent... En même temps, ça sera ta conclusion. Donc, euh, ouais, voilà. mais il va se cacher dans la rue. Pour vous dire Pourquoi il reste caché d'ailleurs Si tu te... si tu apparais pas, je réponds pas. Il veut pas être vu dans il veut pas être vu dans la caméra. Bon, on t'a vu de dos. Mais dans tous les cas, euh, bon, c'est c'est à la fin. Fois... Vous avez manqué mon introduction visiblement parce que vous n'étiez pas là. Ah, c'est ça. Donc oui, j'ai expliqué un peu, les absents ont toujours tort, hein, j'ai expliqué ça au début de mon propos, même si ce n'était pas l'objet de la conférence. Euh, pour moi, euh, l'exercice rafraîchissant que, auquel se livre votre chef d'État en utilisant euh, l'invitation, euh, somme toute, bienveillante de certains pans de nos sociétés civiles, même si elle, je pense qu'elle outrepasse les relations. Euh, d'État à État en passant par nos sociétés civiles et peut-être nouvelle, novatrice, elle peut peut-être peut peut aider votre pays à mieux faire. Mais pour nous, euh, ce type d'enjeu se fonde euh, à termes bilatéraux. Mais c'est clair que nous n'avons pas en face, nous avons trop de pouvoirs compradors, subalternes pour incarner euh, une, une Afrique de rupture. Euh, celle que nous voulons, là, et pour lier à votre première question, l'Afrique que nous voulons, euh, qui devrait être en tête à tête avec les puissances, euh, n'est toujours pas advenue. C'est l'Afrique que nous chérissons, c'est celle que nous voudrons voir arriver. Et c'est pour ça que les leaders comme, ceux, euh, comme Thomas Sankara incarnent cette Afrique de rupture. Donc nous, en tout cas, au niveau de notre groupe, c'est à ça que nous aspirons, c'est construire ce genre d'Afrique qui pourrait avoir euh, effectivement à discuter d'égal à égal, de façon franche, avec les partenaires dans un monde multipolaire. Et dans ces conditions, oui, euh, cette Afrique est en marche. Je pense que si vous voyez l'affolement des puissances séniles en Occident, de la triade, que ce soit États-Unis, Japon, euh, Europe, c'est qu'ils s'inquiètent de la montée de l'Afrique. L'Afrique se réveille. Et l'Afrique ne se laissera pas faire dans des guerres intestines ni des guerres euh, contre le terrorisme. L'Afrique se réveille. Et derrière, il n'y a pas si longtemps, un rapport de la France disait que le danger au XXIe siècle, c'était le panafricanisme. Donc vous savez pertinemment que nous allons avancer. Nous allons avancer. Et donc, euh, je crois que c'est là l'intelligence qui est en train de se passer. La Chine a compris, euh, d'autres pays ont compris. Et c'est autant essayer d'arrêter la mer avec ses bras. C'est un continent démographiquement qui, qui va être là. Nous avons toutes les ressources. Euh, il y a une volonté politique des jeunesses qui est en train d'affleurer. Moi, je suis très confiant, hein. peut-être parce qu'un des traits de la culture africaine, c'est l'optimisme. Nous n'avons pas peur du lendemain. C'est en ça que nous sommes différents des Asiatiques et des Européens. Nous n'avons pas d'angoisse existentielle. Ça change, mais il y a moins de psy chez nous. Il y a moins d'antidépresseurs. Comme disait un Européen qui vit en Afrique, il vient ici, il explique à sa société, il dit, quand je suis venu ici, un des trucs simples, ma petite fille de 3 ans, quand elle levait les bras comme ça autour dans la rue, personne ne la prenait. En Afrique, il y avait toujours une main pour la prendre. Alors cette dimension humaine, euh, cette vitalité, ça fait notre africanité, c'est aussi notre force. Donc moi je suis tout à fait confiant, je suis très serein dans ce que je vous dis, autant dans la lutte que nous menons que dans la construction du panafricanisme, je sais que nous allons gagner, c'est une question de temps, mais je sais que nous allons gagner. Maintenant il y a plein d'écueils, ça fait partie des obstacles. D'autres vont tomber, y compris mon serviteur, donc euh, nous avons assumé ça. Mais c'est parce que justement nous allons gagner. Donc, mais tu peux revenir dans la salle. Hein. Je t'ai dit qu'on va gagner, donc je te cache pas, on va gagner. D'ailleurs, tu vas me passer quelques-uns de tes rastas. Tu vois que ça va être ta rançon. Moi, je cale. Tu sais que j'ai eu des rastas comme toi, le fier, là, avec as tout fait. Moi, je ne peux plus faire ça maintenant. N'importe quoi. Bon, voilà. <rire> Madame Sankara, je crois, avait un petit mot à dire à, à l'Assemblée, c'est ça Avant qu'on se quitte. Bonsoir. Oui. Permettez-moi de vous remercier d'être venu. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à, au discours d'Aziz Fall. Vous avez entendu ce qu'il a dit moi, je ne peux que le remercier parce que depuis que j'ai déposé cette plainte, il m'a beaucoup soutenu et il a travaillé, en il travaille, continue à le faire avec les, avec les avocats, le collectif d'avocats. Comme Je ne reviens pas là-dessus parce qu'il a tout dit, mais en tout cas, il est d'un apport très important pour la famille Sankara dans ce dossier. Et je vais remercier le comité Thomas Sankara aussi. Le comité Thomas Sankara qui est comme une famille pour moi. Ce sont des amis qui sont toujours à mes côtés pour tout. Je les remercie. Et je vous remercie en tout cas de l'opinion publique aussi d'avoir été tous nos soutiens. Parce que si nous avons tenu, c'est grâce au travail qui est fait par ces personnes dont je parlais et aussi par la presse et les médias qui ont suis sensibiliser l'opinion publique qui nous nous soutient dans la dans, dans la cause. Bon comme on vous a dit le procès va commencer le 11. Il va commencer le 11 et nous nous avons besoin de toujours votre soutien. Je vous remercie, c'est tout ce que je voulais dire, merci. Important. Et nous avions un avocat ici, Maître Kunkou. Je voudrais qu'on ait une pensée pour lui parce que c'est lui, quand je voulais déposer la plainte, il fallait que je trouve un avocat. Dans, enfin, là où je réside, c'est Maître Kunkou qui a accepté la, de me défendre. Alors, malheureusement, il est décédé il y a deux ans, il n'a pas vu, pu voir le début de ce procès. Donc, euh, vraiment, qu'il repose en paix. C'est une longue histoire. Hein. Comme je l'ai dit, je l'ai fait brève. Nous avons perdu maître euh, Dieudonné Kunku. Nous avons perdu euh, aussi euh, Kimon Kling, qui était un autre de nos avocats. Et nous avons perdu maître Charles Roach. Donc, dans le premier collectif. Donc, il y a eu trois familles de collectifs. On est passé de 22 avocats à une douzaine aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire, c'est long, 25 ans dans la vie d'une personne. C'est vraiment très long. Euh, Mariam va aller à, à Ouaga et va rencontrer nos, nos avocats. Et ça, c'est vraiment important. Quand on vous demande le soutien des gens, c'est vraiment important. Bon, pour ma part, j'ai dit, j'ai toujours dit que tant que Blaise n'est pas dans la salle, je n'irai pas. Je sais que ça peut pas être un caprice, mais c'est une question de principe. Parce que je sais que la France et la Côte d'Ivoire peuvent très bien faire pour que Blaise soit dans le box des avocats. Et là, il serait en face de son peuple. Il pourrait répondre devant son peuple. Et s'il n'est pas coupable, il sera libéré. Mais ça, c'était la dernière chance que l'histoire lui offre. Mais il a préféré de continuer dans la trajectoire de la lâcheté. Et ça, c'est vraiment paradoxal, parce qu'il avait vraiment une chance d'aller. Et donc, on ose espérer qu'il va aller. Mais hier, il a encore envoyé une lettre avec ses avocats, disant qu'il n'ira pas. Nous ne sommes pas surpris. Mais ce qui nous surprend, c'est que ceux qui prétendent vouloir réviser la politique ne fassent pas pression pour l'extrader. Mais nous continuons à demander son extradition, et le peuple burkinabé, le peuple panafricain, exige sa présence pour qu'on tourne cette page. Donc merci à Mariam et à tous les avocats qui vont continuer le travail. Voilà. Rapidement aussi, euh, je viens d'échanger avec Mariam. Aziz l'a évoqué. Mariam sera présente donc à Ouaga pour euh, à Ouaga pour le oui, pour le procès, euh, nous allons avoir une pensée pour elle parce qu'elle s'envole dimanche. Voilà, donc euh, on peut l'accompagner en pensée et, et, et en prière pour ceux qui le souhaitent, pour que nous soyons avec elle. Et puis, bon, je pense que le procès sera euh, relayé dans les médias. On pourra le suivre depuis ici. Merci en tout cas. Euh, on arrête la, la, la conférence là, mais j'ai un petit mot à vous dire hors, hors circuit de, de, de, de, de comment ça de télévision, voilà. Euh, avant que vous partiez tous, les petits trucs. Euh, euh, nos amis migrants qui eu, euh, de, du collectif euh, Marche des Solidarités ont eu quelques soucis, vous savez très bien. Euh, ils vont revenir là tout à l'heure, donc il peut y avoir quelques personnes encore qui veuillent bien les accueillir. On voit qu'ils veuillent bien être un peu là quand ils vont. Ensuite, euh, normalement, on a réglé tous les problèmes d'hébergement, mais éventuellement, pas complètement, complètement. Donc, s'il y a des gens éventuellement qui, là dans la salle, qui peuvent éventuellement en héberger un ou deux, euh, voilà, restez par là pour, pas que, pour que le problème puisse être réglé euh, ce soir avec tout le monde. Voilà, parce qu'ils vont arriver dans, une, euh, dans, dans pas très longtemps. Voilà, merci. Et merci vraiment beaucoup à vous tous d'être venus, venus pour le contre-sommet, venus pour Mariam Sankara, pour euh, le, le, le comité Thomas Sankara. Merci à tout le monde, merci à la Carmagnole Et voilà, et il y a un chapeau à la sortie en plus pour soutenir le contre-sommet. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a Ah oui, en sortant, on on, quest ce qui est un peu normal, il y a un voisin qui n'aime pas trop être dérangé par le bruit le soir, donc essayez, en passant dans la cour, de ne pas trop parler. De, vous pouvez parler là, et après, vous parlez dans la rue, mais pas dans, trop dans le passage. Ah oui, demain, demain, demain. Demain, il y a deux ateliers. Il y a un atelier qui, qui commence à 10h jusqu'à 11h30, et un autre atelier... De 11 h 30 à 12h, à 13h. Euh, là, les thèmes, je ne les ai pas sous les yeux. Quel... Ah, voilà. <rire> Merci. Donc, à 10h, c'est Fanny Pigeot euh, sur le franc CFA et la domination économique qui est animée par les Amis du monde diplomatique. Ensuite, à 11h30, c'est Raphaël Granvaux, présence militaire française en Afrique, animée par Survie. D'autre part, je vous rappelle que nous avons des tables avec des livres à vendre de différentes organisations, n'oubliez pas, il y en a sur ce bar-là et il y en a aussi dehors. Et le monsieur qui a pris la parole d'ailleurs tout à l'heure, africain, en fait c'est un poète qui fait des livres qui sont dehors. Voilà, merci. Merci.